Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour en Aurélie, 15e épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver et j'espère que pour certains, vous êtes conscients de l'immense effort entre guillemets que je fais à me passer de la prolongation d'Espagne Maroc pour quand même produire l'émission. Je suis de très bonne humeur malgré tout, je sens de la tension et la régie m'a même dit "T'inquiète Zach, il y a un bruit, on crie, enfin il y a un but, on crie dans ton oreille." Donc euh, voilà, je suis comme ça, un petit peu à fond euh, en espérant que la tension n'aille pas euh, jusque-là. J'espère que vous êtes de bonne une humeur. Je crois que vous passez une bonne semaine. Ravi de vous retrouver pour votre podcast. On arrive à la fin d'année 2022. Je trouve qu'on a fait une très belle année. Ça se passe très très bien. La semaine dernière, j'avais eu Ultia. Deux semaines encore avant, j'ai eu Feldup Up qui a enfin sorti son troisième épisode de 3 heures comme il nous en avait parlé ici. pardon. Et je vais terminer décembre avec, il me semble, la semaine prochaine, j'ai l'or. Voilà, j'ai bu, bu, bu, bu l'or valé qui va revenir pour la deuxième fois. Et le 20, je pense avoir quelqu'un. j'essaye d'y caler Nasserie pour l'instant vous connaissez les principes de date et tout c'est pas toujours facile mais une fois que j'aurai du nouveau je vous tiendrai au courant et enfin après euh, janvier tout ça on continuera je vois de toute manière vos suggestions et les personnes que vous avez envie de voir passer on est déjà en train de travailler sur cette prog et en plus, niveau sportif, on commence à éventuellement pouvoir s'ouvrir en dehors du football, mais je vous en parlerai euh, plus que ça. Aujourd'hui est une émission qu'on avait organisée depuis très longtemps, depuis quasiment septembre, avec une personne qui avait accepté de venir quand j'avais posté mon tweet de début d'année de « qui est-ce que vous voudrez faire ?». Il a répondu, et il n'a pas seulement répondu en septembre, parce qu'il est encore présent aujourd'hui. Regardez, monsieur Vitality Apex, comment vas-tu, monsieur ah, Nickel, hein nickel. Hein on, est là, on est sur Paris. Euh... C'est cool d'être ici, euh, de, de, de venir te voir en tout cas. La forme, la forme, ça me fait super plaisir. Bah, écoute, je vais te demander de gentiment, d'avancer quand même du micro comme ça, tu vois, on pourra t'entendre correctement et tout. Pas de problème, c'est mieux là. Ouais, c'est nickel, c'est nickel. Est-ce que tu as passé un bon début de semaine, un bon week-end bah, Totalement, hein, totalement. J'étais en repos chez moi, tranquille, avec, avec mes chiens. Donc, ça se passait très bien. J'ai pris un peu, un peu de repos ce week-end pour, pour notre dernière semaine avant, avant notre dernière compétition de l'année. Ouais et un petit week-end de repos, ça se passe comment en général Genre tu touches rien du tout ou tu te poses quand même un petit peu à un moment sur le jeu de près ou de loin Non, je le fais parce que là, c'est la dernière semaine. On a eu la chance, avant euh, après le major, qu'on qu a perdu de, de pouvoir euh, se reposer. Ouais. On a eu 10 jours de repos, donc euh, bah ouais. au final, comme on n'a que trois semaines de préparation, je me suis dit « Allez ». On va continuer, on se laisse une journée off et j'ai essayé de grind un peu euh, ce week-end quand même. Là, t'es sûr Les journées de repos, elles sont jamais totalement reposantes en réalité. Ça dépend, ça dépend. Des fois oui, des fois non. Mais, euh, mais là, comme on est en fin d'année, en... j'ai encore un peu d'énergie parce qu'on parce qu a eu du repos. Quoi. Donc euh, bah, autant tout donner et arriver euh, le, le plus fort possible là-bas. Ouais, ce que je m'étais dit, j'ai eu l'impression que ces derniers temps, niveau tournoi, ça a été un petit peu plus calme, légèrement. Bah, en fait, d'après Major, oui, parce qu'on ne s'est pas qualifié à Blast. Et euh, franchement, heureusement. D'un côté, mais, mais normalement, non. enfin le, En tout cas, les, les, trois, les trois premiers mois après la reprise, donc après août, ils ont été vraiment tendus. Oui, oui, oui, oui. j'ai le sentiment en plus que du coup, avec les quelques mois où 2020, 2021, il y a eu du online, du offline, du online, du offline. J'ai l'impression qu'ils ont redoublé de calendrier pour un petit peu se rattraper de certains événements qui avaient dû être annulés en 2020. Ça a dû donner un rythme assez... Euh, ouais, assez c'est ça, le... hein, tu as raison. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. On va dire que ouais depuis, depuis août... On a repris le 8 août mmh. euh, et je crois qu'on a eu euh, j'avais calculé ça pendant, la, pendant mes, mon repos, un truc comme euh, pff, 8 jours de repos je crois un truc comme ça ouais. en trois mois ouais. avec les déplacements, avec le décalage horaire et tout, c'est compliqué, on a essayé de tout donner mais niveau fatigue au major, on est arrivé un peu lessivé. Ouais. Donc, euh, c'est des choses à retenir, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Quoi, des fois. Et bien, bah, écoute, avant de parler un petit peu de ces rythmes et de tous ces events qu'on a maintenant, ici, dans Accord Libre, on aime bien parler un petit peu d'histoire, faire enfin, la carrière de quelqu'un. C'est une émission que j'ai préparée, pas tout seul. Vous allez voir, je suis allé parler à des amis à moi qui suivent très, très bien CS, Monsieur CND, Monsieur Nel notamment, qui m'ont donné un petit peu débit. C'est important pour moi hein, de ne pas faire genre que c'est moi qui ai tout sorti alors que les frérots m'ont un petit peu rencardé sur certains trucs. Mais ça a donné quelque chose de cool. Avant tout, je vais quand même, c'est euh, du coup le grand classique, je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, monsieur Alors moi, c'est Madès Clerdane, 29 ans. Euh, je suis né euh, en Meurthe-et-Moselle à Lunéville. donc C'est à côté de Nancy. Euh, je viens d'une vie, une petite ville qui s'appelle Charme. Euh, J'ai vécu euh, ouais, 17 ans là-bas. Ouais. Après, côté, euh, côté euh, école, ça a été jusqu'à ce que je connaisse Counter-Strike. Ok, <rire> relativement connu, jeune du coup. J'ai connu Counter-Strike en 2007 et je suis né en 93, donc à 14 ans. 13 ans et demi, mais un petit peu avant, ouais, au début. Et euh, mon, parcours a été, mon parcours a été un peu catastrophique, okay. pour être honnête. Je vais peut dire les choses. En gros, bon, j'ai redoublé ma troisième, parce que je n'allais pas en cours à l'époque. Ensuite, j'ai fait mon lycée, j'étais en, en seconde générale, puis j'ai fait une première et une terminale électrotechnique, et okay. électrotechnique. Très bien. Euh, où je n'ai pas eu mon bac, parce que je ne suis pas allé en sport. Et euh, donc, en gros, pas, pas éliminatoire, mais en gros, ça m'a fait un 0 au COF2. Et je pense que je crois que si mes souvenirs sont bons, si j'avais eu 10 en sport, j'aurais eu mon bac. Donc ok. Pas compliqué. C'est dommage hein, parce que le sport n'était pas la plus désagréable des matières. Non, non clairement. En plus j'étais sportif à l'époque, donc il y avait pas trop de problème. Mais juste la fainéantise et CS qui avait pris le devant. Et ensuite, euh, je suis parti. Euh, J'ai fait une année sabbatique parce que l'école ce plus, enfin c'était plus possible. Ouais. Je m'étais mis un peu, enfin encore plus à CS. À l'époque-là, j'étais encore, enfin j'étais pro, mais on gagnait pas énormément d'argent, donc c'était un peu entre les deux. Et ensuite, j'ai repassé ma terminale que j'ai eue, j'ai repassé mon bac et je l'ai eu. Et ensuite, j'ai commencé un BTS électrotechnique et c'est avéré qu'en quatre mois, il y a eu CS, il y a eu commencé à en gagner quelque chose de correct, etc. Donc, je me suis dit, allez, on se lance à fond dans CS et puis j'y suis toujours. Voilà. Propre hein, le côté petite année sabbatique pour revenir et quand même l'avoir. Il y a un peu de détermination derrière tout ça. Ah, il fallait, il fallait. Je pense que je l'ai surtout fait pour, pour ma mère. Parce que, parce que je pense qu'elle elle craquait un petit peu de la situation, la pauvre. Elle avait, elle avait vécu 6-7 ans avec CS au milieu de tout ça et c'était un peu dur. Elle voyait qu'en plus que ben, je ne gagnais pas d'argent et ouais, que, que les rémunérations étaient beaucoup trop petites. Et donc, ben, je l'ai fait pour elle et puis voilà et puis, même pour moi, parce que maintenant, je suis content de l'avoir eu et je pense qu'il ne il, il me sert pas à l'heure actuelle, mais il aurait pu me servir si, si CS n'aurait pas fonctionné. Donc, au final, c'était un mal pour un bien. En arrivant de Meurthe et Moselle, nécessairement, je connais euh, les débats là-bas. T'es plutôt nancéen Nancéen, Nancyin. Nancyin, voilà. Comme on dit, comme on dit chez nous, euh, la Lorraine est, est, est rouge et blanche. <rire> Qui s'y frotte, s'y pique. C'est ce qu'on dit en national. <rire> la grande AS Nancy-Lorraine, à l'époque montsef Zerka, Youssouf ouais, c'est bah ouais, 2006, Coupe de la Ligue contre Nice, 1-0, euh, non, 2-1. J'étais au Stade de France à l'époque. C'était les grandes émotions ou pas ah c'était fou hein, pour nous, hein. <rire> on a gagné un trophée. Je sais pas si on en avait gagné d'autres avant euh, quand il y avait platine ou quelque chose, je suis pas sûr. Mais euh, vraiment coup de way ouais, 2006, euh, coupe de la Ligue, euh, ça nous a fait, fait ça nous a fait aller en, en Europa League. En à Europa League ouais. et, euh, coupe a, de l'UEFA. On avait passé, ouais, coupe de l'UEFA à l'époque on avait passé les poules je me rappelle. Et il euh, y avait york qui était venu et là bas c'était euh, des hooligans petit dé Retourner la ville quoi. Ah, est... ah C'était terrible, je me rappelle. J'avais 13 ans, je voyais des, des, des canettes de bière jetées dans la, dans la ville. J'ai vite couru pour, pour prendre mon train. Je me rappelle très bien de ça. Les fans de Feyenoord, place Stanislas. Ah, exactement. C'est <rire> une des plus belles places d'Europe quand même, il faut le dire. Oui. Et, euh... et ouais, ils étaient là. Un... C'est vrai que ça faisait peur. J'avais 13 ans et pas, pas, pas terrible le souvenir. Je suis déjà allé à Nancy. C'est une ville quand même un peu sympa. Ça va. Mais moi, j'adore cette ville. Hein. C'est vrai que j'ai enfin, la chance d'avoir beaucoup voyagé. mais En fait, j'aime ce, ce côté euh, taille humaine. En gros, le fait de pouvoir tout faire à pied, de tout ça. Et je trouve que c'est. Pour, pour le Nord-Est, comme on dit, même Metz, c'est joli, même si je ne suis pas un grand fervent de Metz, puisque bah, voilà, il faut, y a la bon. rivalité. Mais, mais bon. la ville est belle et je trouve que, que c'est. Voilà, c'est quand même pas trop mal. Ayant, ayant beaucoup voyagé en France, je pense que c'est underrated. Quoi. Est-ce que, euh, du coup, quand tu commençais à t'investir sur CS à l'époque, donc quand tu avais 14 ans, 15 ans, euh, brevet et tout, même si ça te faisait rater des cours, tu quand même à avoir une certaine vie sociale, des amis, et trucs comme ça Ou alors, du coup, c'était le classique de ça te regarder un peu bizarre parce que tu jouais trop Je pense que j'étais un peu entre les deux. Je pense que j'ai toujours eu une, une vie sociale, euh, même si mes potes me disaient tous arrête de jouer, tu joues trop, blablabla. Enfin, le, le classique, quoi. Mais j'ai toujours eu réussi à avoir une vie sociale, mais tout en me donnant énormément dans CS, quoi. Donc j'étais, je pense, arrivé à tenir le juste milieu, quoi. Ok, donc ça va, genre t'arrivais quand même à avoir les amis et tout ça, même ah, si... Ouais, J'en je fait. ai toujours eu besoin, en fait. J'ai toujours eu besoin de ce, ce, cette coupure et ce moment où j'ai besoin de me vider la tête. Quoi. Ça a toujours été le cas. Et du coup, forcément, moi, la question, c'est parce qu'on a abordé directement CS, ça va être euh, normal, un, un des points d'orgue de cette émission. mais. Est-ce que tu as eu des références de jeux vidéo avant CS Est-ce que tu as joué à des jeux Est-ce que tu as peut-être eu une console même Parce que CS, ça fait très euh, clavier-souris, mais je suppose que tu n'avais peut-être pas le clavier-souris dès 8 ans, tu vois. Donc, euh, quelles ont été peut-être tes licences avant CSGO Enfin, alors, avant CS, du coup. Ouais, alors, j'ai eu, eu des consoles, mais vrai, tr très casu, quoi. J'ai joué, bah, comme tout le monde, à la NES, à la Super Nintendo, à la PlayStation 1. Enfin, je de 93, donc j'ai con... mes grands cousins et tout ça qui avaient ce genre de console, Donc, j'ai pu me euh, mettre la Sega, la Mega Drive, etc. Mais j'étais pas un énorme gamer. quoi j'étais pas très jeu vidéo. J'étais plus... Euh, J'adore le foot et j'ai toujours fait du foot. J'ai toujours fait beaucoup de sport dans, dans ma vie et beaucoup moins de beaucoup moins les jeux vidéo. Ok. Et en fait, du jour au lendemain, il ouais, y a eu CS. Mais autrement, avant ça, il ouais, y avait euh, avec les cousins PES. Parce qu'à l'époque, c'était PES, c'était pas FIFA. Oui. Le 1, le 2, le 2, le 3, le 4, jusqu'au 2006. Là, bah je, je, je grindais à fond ça avec mes cousins, mais pas plus. Quoi. PES 4, c'est dire tu as la belle ouais. ref Mais je me rappelle parce que je préfère, quand j'étais plus jeune, je préférais regarder mon cousin qui était bon à la console que moi jouer. D'accord, je l'aurais regardais jouer, je me rappelle à Grand Turismo 3, il essayait d'abord tous les, euh, les permis en, en gold et tout, c'était ouais, trop ouais. dur. Les, les succès exactement. et tout, les trophées. Ouais. Exactement, il faisait ça et il jouait à Splinter Cell, il jouait à des jeux comme ça et je kiffais le regarder, quoi. je préférais le regarder que jouer moi-même plus jeune. Une petite avant-garde des streams quand même au final si on veut être un ouais, peu. Exactement, c'est tout à fait ça, c'est juste regarder euh, son cousin qui a, mon cousin il avait huit euh, ans de plus que moi. Et moi, j'adorais ouais, le regarder parce qu'il avait beaucoup plus de dextérité que moi dans, dans les jeux vidéo. Si, je me rappelle, on jouait beaucoup à un hein, jeu, c'était Athènes 2004 sur PlayStation 2. Oh là Donc là, la. le croix rond, croix rond à fond pour faire des 100 mètres. Je me rappelle, je mettais mon doigt sur euh, croix rond et je faisais ça et ça me faisait des énormes ampoules sur, <rire> sur, sur les pouces. Je me rappelle, c'est un peu les, les jeux qui voilà, les jeux un peu euh, multijoueurs. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours plu puisque bah, comme j'aime le sport, j'aime le sport collectif, je pense que l'un va avec l'autre, c'est le fait est, est, euh, enfin, je suis quelqu'un d'assez extraverti hein, en termes général et j'ai besoin de ce contact humain. Donc je pense que bah, je l'avais dans le sport et je l'ai eu dans le jeu vidéo. C'est assez marrant le, les petits jeux, jeux olympiques là, comme ça, multi épreuves et ah tout. Oui. Euh, j'ai vu, il y a encore pas si longtemps que ça, même Jiraya Xari, joue encore aux Jeux de Londres 2012. Ah oui. ouais, ouais C'est grave marrant. Je me rappelle ce qui était dur était, euh, pour tenir, c'était la natation parce que c'était plus long. Il fallait tenir une minute en faisant ça. Ah, moi, j'avais des énormes ampoules et puis, et puis si on en rejouait le lendemain, fallait que j'assure parce que sinon, mes cousins, y avait, on avait des gages et tout. <rire> j'assure, oh, j'avais des doigts. Après, ils n'existaient même plus. La, la question étant, du coup, au milieu de tout ça, parce que si tu avais le jeu vidéo d'une manière un petit peu casual, avec les cousins, voilà, Athènes, PES et tout, on rigolait bien. Comment est ce que tu as atterri sur un jeu de grinder tel que CSS, du coup, à l'époque bah, C'est vrai que ça arrivait tout à fait par hasard, en fait, euh, dans ma petite ville de charme, 4700 habitants. Il y a deux frères, enfin euh, surtout un frère qui qui, qui qui crée en gros un cybercafé. Okay. En 2007. Donc euh, par rapport aux grandes villes, c'est vrai que c'est un peu tard. Mmh. Parce que je sais que dans les grandes villes, ça, bah c'est dans les années plus de début 2000 quoi. Oui, euh, oui. Les, les cybercafés. Mais là, il en crée un. Et puis, euh, puis j'ai un ami qui est dans le cyber. Puis moi, je me rappelle, j'étais avec mon vélo, avec mon ballon de foot en dessous du du, de la, du bras et je voulais, j'allais jouer. Puis mon pas dit, ah, il, y a voir, il y a un jeu qui est trop bien et tout. Puis moi, je dis qu'est-ce qui me pourquoi il m'embête avec son jeu vidéo là J'en ai un peu rien à faire. J'étais pas du tout. Comme j'ai dit, hein, j'étais pas du tout là-dedans. Et puis il me dit, bah viens, on va faire un tour. On commence à, je commence à jouer une fois, puis je trouve ça, ouais, je dis ouais, c'est cool, c'est vrai que c'est cool. Et puis, euh, puis j'y retourne, etc. Et puis, euh, puis c'est avéré que bah, le cybercafé, c'était ma deuxième maison, quoi. Ok. <rire> à un moment donné, même j'avais des problèmes de soucis, euh, j'avais des soucis internet à la maison, j'avais amené mon PC et tout là-bas et je m'arrangeais avec le. Le patron qui, est, qui était un ami, de lui dire Bah écoute, est-ce qu'il y a moyen que je paye il y a un peu moins Parce que voilà, et je mets mon PC et tout. Et il me disait Ouais, pas de problème. Et je suis resté là-bas. La folie, ça. Grosse dédicace à eux parce que c'est eux qui m'ont fait découvrir CS. Je me rappelle, euh, ils s'appelaient. Euh, c'est euh, deux frères, euh, leur nom, c'est Youssef et. Euh, et euh, Lulu enfin moi je me rappelle de son surnom c'était Lulu euh, et, euh, et eux ils m'ont ouais, je me rappelle il y en a un qui s'appelait Moussa et je m'appelais apprenti Moussa au début. ça euh, <rire> euh, c'était apprenti Moussa parce que voilà je jouais en FFA je... et, et c'est vrai que CS c'était une drogue au début vraiment une drogue quoi. J'étais fou de ce jeu quoi. je me suis dit mais qu'est-ce qui m'est arrivé Qu'est-ce qu qui m'est arrivé Pourtant il est pas facile d'accès au tout début dès que tu arrives. Ah, j'ai galéré. C'est compliqué. Non mais j'ai galéré de fou mais en fait j'ai toujours été quelqu'un de je persévère de dingue. Mais quand je m'intéresse à un truc, je fais pas mille trucs, j'en fais un mais je le fais à 100%. Okay. Genre, il n'y a, a pas de juste milieu. J'ai fait du billard un peu dans ma vie, j'ai fait euh, du foot et j'ai toujours tout donné pour être à fond. Quoi. Voilà. Et c'est assez marrant parce que le apprenti Moussa au fur et à mesure, ça coûtait cher ou pas quand même C'était 3,50 balles de l'heure, je crois quand même. Donc euh, okay. voilà. Et euh, donc c'était pas évident, mais, euh, mais j'avais une petite chance à l'époque, c'est que j'ai euh, toujours été un peu malin, même étant jeune. En gros, à l'âge-là, 13-14 ans, j'ai joué au Paris Sportif. J'avais mon, mon, mon ex beau-père qui avait un. Faites pas qui avait, comme lui hein. Qui avait, qui avait un bureau de tabac à l'époque. <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Et qui avait un bureau de tabac et en fait c'est pour ça que je pouvais jouer. Et en gros je me faisais quand même pas mal d'argent en fait avec ça et j'étais à fond dans le foot et donc je me je me gagnais un peu d'argent et avec cet argent bah, j'allais au cybercafé. Et puis, ouais. <rire> je suis mort il a autofinancé son début de carrière. <rire> un peu ça. Quoi. <rire> Sur des loto foot. <rire> Côté match à l'époque. Des côtés match bordel. Le foot, c'était trop dur de gagner de l'argent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, moi, forcément, une des questions que j'ai, parce que CS, c'est un jeu compétitif par essence. Genre, c'est difficile de jouer en random, donc nécessairement, surtout si tu commences, quand tu commences à toucher un peu, il y a ce côté euh, équipe, match, clan et consort. Comment ça a été toi tes débuts du coup en compétitif quand t'es passé de apprenti Moussa à Tiens, je touche un peu. Est-ce qu'il y a une équipe Est-ce qu'il y a un truc C'était une équipe genre au cybercafé ou direct des mecs online C'était quoi le bail bah, C'était des mecs online en fait. En fait, je jouais sur un serveur qui s'appelait Toka Project. C'est un serveur FFA où il euh, y avait plein de mecs qui, qui se réunissaient. Puis euh, bah, j'y ai joué quand même une paire de temps. Mais après, en gros, ça m'a intéressé directement. En fait, il y a une petite anecdote qui m'a marqué. Ouais. C'est 15 jours après que le cybercafé il ouvre. En fait, il y avait une petite LAN à côté de chez moi. Donc, euh, et en fait, les deux frères, ils avaient deux équipes. Ouais. Et en fait, ils ont amené leurs équipes dans le cybercafé. D'accord. ils ont fait une, un bout de camp. Chacun dans une salle et une équipe contre l'autre. Okay. Et là, je me suis dit, c'est incroyable. Trop stylé. C'est incroyable. J'étais là, j'avais 14 piges. Je suis resté jusqu'à 5 heures du matin dans le cyber. Ma mère, elle me se demandait où j'étais. Elle paniquait. Et moi, j'étais tellement captivé dans ce qui se passait que je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça moi aussi. Et en fait, après ça, bah, j'ai grind un peu le FFA parce qu'à l'époque, bah, pour avoir une équipe, il fallait quand même être un peu meilleur. Et après, j'ai créé ma première équipe avec des joueurs du serveur. Ok. Et euh, on s'appelait les moutons. Un truc. <rire> Tout, tout bête. Euh, euh, euh, La folie. Voilà, Mouton. Bah ouais, t'as 13-14 <rire> ans, c'est marrant. Voilà, il s'appelait Mouton. Et ouais, et puis tu commences à faire des petits matchs, etc. Et c'est vrai que moi, il y a un truc qui m'a toujours fasciné là-dedans, c'est l'aspect tactique. J'ai toujours aimé l'aspect tactique sur, sur CS et le euh, de, pire de pouvoir... Euh, faire des trucs à droite à gauche et, et je me rappelle c'est ça qui m'avait captivé quand je regardais euh, ces, ces, ces mecs là pendant le bootcamp, camp c'est de regarder et parler stratégie alors ils disent des trucs mais super bateau hein, le jour je me dis mais c'est quoi c'est nous quoi, ouais, à l'époque ils disaient ou ouais, alors toi tu restes tout le temps là toi tu fais ça puis je dis ouais mais c'est trop stylé en plus ils ont des tactiques et tout alors que moi je jouais en FIFA je courais partout et j'en ai rien à faire quoi et c'est vrai que ça m'a ça m'a captivé je me suis dit ah ouais c'est ah, j'ai envie de faire ça moi aussi j'ai envie okay. d'avoir une équipe j'ai envie de faire un tournoi et tout et voilà j'ai envie de jeter des grenades. <rire> bon ça fait un peu bizarre ça mais j'ai envie de rusher en A. Ouais, exactement. Non, mais moi aussi j'ai envie, j'ai envie qu'on ouais, j'ai envie de créer un truc quoi. Euh, bah, vu que tu as créé un petit peu euh, euh, ces trucs-là, j'ai vu euh, comment toi tu décrirais tes premières années en compétitif la période un peu 2009 à 2011 c'est là où j'ai vu que tu avais fait tes premières LAN répertoriées en tout cas, euh, dès ça. que j'ai fait mes recherches euh, comment en 2009 du coup à 16 ans si j'ai bien suivi euh, tu vas voir ta maman et tu dis écoute il euh, y a un tournoi à tel endroit j'aimerais bien y aller, j'aimerais bien euh, pouvoir jouer avec des gars que je n'ai jamais vu en vrai et tout. ça s'est passé comment un peu ces premières années ces, ces premières LAN et tout ça Moi je me rappelle ma première vraie LAN c'est la Pix donc C'est une lane à Arles, à Arles donc qui était très connue sur CS. Et à l'autre bout de la France littéralement pour Exactement toi. pour moi. Donc en gros, j'ai 15 piges. Je vais voir ma mère, je dis écoute maman, j'ai un tournoi dans deux mois euh, à Arles. Bon, j'ai déjà, déjà pris mes billets de train. <rire> Ah ouais? Je suis arrivé comme ça. Avec le, le, le côté match. Exactement, j'ai déjà pris mes billets de train. Euh, voilà, je reste deux, deux jours là-bas. Puis en plus, il s'avérait qu'en fait, euh, juste après, on allait en vacances à côté de Montpellier avec, avec ma mère. Donc en fait, bah, elle est venue me chercher euh, juste après la LAN. Mais j'avais fait l'aller tout seul. Je me rappelle d'une anecdote incroyable c'est qu'à l'époque, bon, j'avais un énorme PC, j'avais un écran plat avec un, un socle. Il faisait 15 kilos le socle. Donc la valise, à l'époque, je faisais peut-être 40 kilos, moi. Et elle faisait, elle 40 faisait kilos. 50 kilos, la, la valise. Quoi. Et donc je demandais aux gens de m'aider pour monter dans le train. En plus, Nancy Arles il fallait que je passe par Lyon. fallait que j je changeais de train. C'était la galère à l'époque. Mais c'est vrai que c'est des super souvenirs. Quand je suis arrivé, je me rappelle quand je suis arrivé à la Lanne, je me suis dit, ça y est, j'y suis. Les étoiles. un an et demi, je grind, ça y est, j'y suis. Et j'étais un peu... Euh, J'étais un peu le petit con quoi. J'étais un peu, j'étais connu comme ça, le petit con euh, toxique, okay. j'avais une, grand, une, une grande gueule sur internet. <rire> Pour être honnête, hein, j'étais je, je, vraiment, vraiment comme ça. Ouais, c'est 15-16 ans, c'est logique. Exactement, et j'avais un peu ouais, les ailes qui poussaient dans le dos hein, à travers mon, mon écran, à travers euh, mes, mes leds comme on dit souvent. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que j'étais un peu perturbateur comme ça et, très, et je suis quelqu'un d'hyperactif. Ok. Donc je me rappelle à l'époque, il y a un joueur qui, enfin, qui est très connu qui s'appelle Existence sur CS. Et il était en, en face de moi, ce il était avec des Belges, il était euh, avec une équipe belge. Et il a failli me tuer, je pense ah, vraiment ah, mais à 4 heures du matin. J'étais en train de presque, de crier. Les gens ils voulaient dormir, mais ils ne pouvaient pas dormir avec moi. moi oh j'étais tellement excité. Je, je, genre, je, c'était le plus beau jour de ma vie, en fait, de venir à ce tournoi. ah mais ça a quelque chose de mignon. Même si sur le coup, on a envie de t'étrangler. Exactement. <rire> je me rappelle il... quand on parle de cette anecdote. Il me dit mais j'avais envie de te, te buter. Quoi. Ouais, tu m'étonnes, en plus, ce que j'aime bien, c'est que moi, à l'époque, j'étais dans LAN console. Mais du coup, du coup des fois, c'était mélangé à des LAN PC <rire> et la culture des LAN PC à l'époque, elle était quand même assez. Bien, tu vois, il y avait un côté très famille. Genre, tout le monde, souvent, les mecs dormaient sur place, ils venaient, ouais. je me rappelle, avec des, des matelas gonflables. Les mecs, ils ça. passaient leur LAN et puis après, ils sortaient leur couverture, ils se posaient devant leur PC comme ça à chill et tout. Mais ça avait un côté un peu un peu marrant, non Je trouve. Ah ouais, bah oui, c'est juste, juste que les mecs, on n'avait pas de thune quoi. On avait pas l'argent pour l'hôtel, en fait. Donc, euh, si je me, suis, je me rappelle, j'ai fait quand même beaucoup de tournois aussi dans, dans le Nord, bah là, il y avait quand même. Euh, des Opal Arena, et trucs ouais. comme ça, je pense qu'il y avait aussi... Cap leur... Arena, les euh, trucs Cap comme Arena, ça. Cap ouais. Arena, voilà, il y avait, y avait Colof. Et ouais, il n'y avait pas d'argent. Euh, Pour se rembourser le week-end, il fallait gagner. Ouais, déjà. Ouais. Et le but était de gagner 100 balles. Ouais. Donc, euh, il fallait faire top 1, puis il fallait pas trop dépenser d'argent. Donc, tu avais l'entrée de la LAN, et puis tu avais euh, le trajet à, à payer. Donc, tu faisais des covoiturages de malades, et l'hôtel, bah, tu ne pouvais pas, sinon tu perdais de l'argent, donc, bah, y allais. Et puis, des fois, tu faisais top 2, tu puis, putain, j'ai gagné 10 balles dans le week-end, mais voilà, mais c'est ce que... Tu as vécu une quoi. expérience ouais. Ah, mais c'est incroyable, j'en ai, ai fait des entre 50 et 100 des laines français, je pense. La folie, vraiment. J'ai vu que du coup, cette période 2009, 2010 et tout, et tout, elle est un petit peu prolifique parce que voilà tu remportes peut-être quelques trucs et tout en 2011 plus particulièrement j'ai vu tu rejoins tes premières bonnes équipes entre guillemets sans dénigrer tes premières euh, j'ai vu uh, cypher 3d max qui te permettent d'avoir un peu tes premières victoires en LAN je, notamment j'ai noté max lan une ouais. pxl du coup c'était comment un peu ces expériences de monter au fur et à mesure jusqu'à rejoindre bah, cypher 3d max c'était des structures vraiment connues à l'époque tu vois euh, comment est-ce que c'était cette attention cette ascension de début de carrière je dirais alors moi je suis euh, en rond il y a, y a, y a des, des, des ascensions différentes par exemple NBK il a fait euh, d'une équipe de noob à une équipe euh, la meilleure. Quoi. Moi, ouais. j'ai grind, euh, j'étais chez GameMade.2 en 2009. Ensuite, en gros, j'ai fait comme si euh, top 9, 10, équipe française, top 8, top 5, 6, top 4, top 3, top 2, top 1. Okay. J'ai monté d'équipe en équipe et à euh, l'époque, ouais, c'est vrai que je me rappelle, j'étais chez, chez Cypher et on était euh, considérés comme une équipe Internet. Ouais. Donc, on était bien meilleurs sur Internet qu'en LAN. Et puis il s'avère que je crois que début 2011, un truc comme ça, mars ou un truc comme ça, euh, au début, je sais plus exactement. Il y a 3 D Max, donc il y a des joueurs comme euh, ASP, Flexor et Shox ouais. qui viennent, euh, qui viennent me voir et qui veulent faire une équipe avec moi et escrime. Et, et là, bah je, ouais, je, un moment donné, il faut être, il faut, il faut pas être bête. Et euh, j'ai sauté sur l'opportunité. Et puis on a gagné cette Maxlane face à VeriGames. VeriGames qui Games qui perdait pas un tournoi, qui était tout ça. On n'était même pas considéré comme, comme, enfin même challenger, on était Genre vraiment pas derrière. Insider, ouais, exactement, on était vraiment derrière tout le monde. Et on gagne la LAN et c'est vrai que c'est mon... ma première victoire, j'ai 18 ans et c'est vrai que c'est... Je... je me rappelle, il y avait une petite scène, en plus c'était à Epinal. Donc euh, moi je suis... je suis de charme, c'est 25, mi... 25 km de chez moi. Okay. Donc c'est vraiment à côté la LAN. Et, euh... et on la gagne et je me dis, trouvais... je... ah ça y est, j'ai quand même gagné, ouais, j'ai mon nom euh, qui commence à, à s'installer quelque part et c'est vrai que cette LAN c'est le début un peu de tout quand même. C'est le début de quelque chose. Quoi. Vu que c'était à côté, il y a peut-être pu avoir une partie de ta famille qui est venue te voir Non, pas à l'époque. Non, non, il n'y a, a, a pas eu ça. À l'époque j'étais... Euh... Ma mère était un peu enfin euh, CS. vu que ça m'apportait plus de mauvaises choses que de bonnes choses c'était euh, c'était un peu tabou quoi ouais, à l'époque et, et, ouais. et je comprends maintenant mais à l'époque c'était un peu ça quoi ok je vois et donc du coup cette première victoire là avec cette équipe etc ça t'a donné le goût de la suite ah bah clairement puis euh, battre les meilleurs VeriGames, Games qui était quand même le grand nom de CSS le grand nom euh, Existence RPK dans l'équipe là il y a NBK Existence RPK Exi et, euh, et Smith ouais, et Smith donc euh, bah, une équipe une équipe incroyable que, bah des, oui. de, que des légendes de bah surtout surtout légendaires ouais. avec, même même après de Go donc euh, bah ouais on les bat et bah, je me dis ça y est euh, voilà ça, ça, je commence à, je, voilà, on commence plus Internet c'est les LAN et, et ça commence à créer quelque chose. Magnifique, magnifique. J'ai vu des gens dans le chat se demander si c'était en live. Oui, oui, tout à fait. Nous sommes en live. Je vous vois juste là. On discute. La tablette est là, donc au calme. Je, je vous laisse me dire comment la prolongation se passe, mais je passe un très bon moment là. <rire> ça me fait ça me fait vraiment kiffer. Alors au moment de préparer cette émission, j'ai contacté comme je dis de bons amis à moi <rire> euh, au cas où j'avais raté des anecdotes de l'époque et où je ne suivais pas CS. Et justement, j'en avais eu une. Et donc du coup, je voulais qu'on en parle genre 12 ans après. En 2010, apparemment, tu as été banni pour triche sur ouais. ESL à cause d'un clip. Sur suspect avant de te faire innocenter suite à, à une vidéo qui montre que ça n'en était pas un, hein, du coup que c'était pas Mais une oui, cheat, la euh, euh. vidéo que la régie a et elle va passer dans un instant. Quelle était un petit peu cette histoire de ce fameux clip suspect et de ce ban qui aurait pu euh, justement bah, mettre un frein à ta carrière dès le début tu vois J'en ai eu deux en fait. D'accord vas-y. Il y en a eu un premier plus. en fait, il y en a eu un premier et je me rappelle, je crois que c'est en 2010, le premier 2009 ou 2010, en fait je me fais enlever mes dents de sagesse, je me rappelle je suis à l'hôpital, et à l'époque, on fallait passer une nuit. Maintenant, je sais qu'on peut sortir dans la journée. À l'époque, il fallait passer une nuit. Et Je me fais enlever mes dents de sagesse et je regarde. À l'époque, c'était ESL et ESL, c'était la base de tout pour nous. Il y avait toutes les compétitions 2v2, etc. Et en fait, je me fais ban. Et en fait, je me fais ban pas par l'anti cheat, mais je me fais ban par des admins à la démo qui disent t'as triché. Et en fait, pour le simple et bonne raison que j'étais très fort. C'était un 2v2 à l'époque. Et j'étais très fort sur cette partie, en fait il y avait des lacs démos ça s'appelait. Et en fait mon viseur il faisait ça, okay. sur toute la démo il faisait ça, dès que je tirais ça faisait ça. Et, euh, et le mec bah, juste pour ça m'a venu, il n'était okay. pas posé de question. Et donc moi je lui ai, ai, euh, ai montré avec d'autres démos que ça le faisait des fois, et je me suis fait des bans. ok Et ensuite il y a eu la deuxième, et bah, alors là c'était par un anime français, et la France c'était beaucoup plus accessible. Très bien. La deuxième fois je me suis fait venir pour un, par un anime allemand, et bah, c'est l'Allemagne. Et là, c'était vraiment la galère. Mmh. Là, je me suis fait bannir euh, alors que j'étais quand même dans championnat de France, etc. Et je me fais ban pour un truc tout bête parce que en gros, je m'amusais euh, souvent dans, dans les matchs un peu comme ça, parce que c'était un match entre amis, de, en gros, de, de, de, cou de sauter et de m'accroupir à fond. Et en fait, mon viseur, c'est ça encore. Okay. Et en fait, à un moment donné, bah, je fais ça, je saute, puis je suis un mec euh, de l'autre côté de la carte. Quoi. Ouais, ouais, gros moule shot, Ex gros tir, n'importe Et genre, euh, humour. Et je pense que cette vidéo sur YouTube a voilà, 50 000 vues, un truc comme ça sur source, un truc euh, que Regnam avait fait pour... Pour m'aider après à m'innocenter en expliquant ce que j'avais fait. Que et grâce à lui, comme c'était une grande figure de CSS, j'ai réussi à me faire des bannes. Et à l'époque, j'avais les finales de championnat de France et je ne pouvais pas les faire. On était en discussion que c'était mort pour moi. Mais c'était une dinguerie quand même. Mais, mais, mais en fait, comment, comme en cliquement de doigt ils peuvent, bah, ils peuvent te, te finir ta carrière quoi alors que bah ouais, j'avais rien fait du tout. La régie passée la vidéo, s'il vous plaît, je l'ai mis à WhatsApp à Clément. J'ai envie de la voir parce que du coup, moi je trouve ça quand même ouf que ton début de carrière tu été un peu influencé par le fait justement que Vraiment. il ait fallu un mec qui voilà, voilà, voilà, voilà, la vidéo ah, est magnifique et qu'il ait fallu une vidéo. Voilà, c'est ça, ah, voilà. Alors, ça, non, là c'est Rinam qui explique, ouais. Rinam il explique pourquoi. Et il explique dans le chat en fait pourquoi, euh, qu'est ce que j'ai fait en fait. Ok. Mais il explique qu'en gros c'est pas du, du cheat, c'est juste que je saute et que je m'accroupis en même temps quoi. Mais et ça tenait à pas grand chose non, les décisions de ban en le... fait. Et bah, mais c'était mais c'était essel euh, quoi, c'est juste que, en gros en fait, il y avait des gens qui faisaient, ça s'appelait des timetables. Je me rappelle, c'est des mecs en fait, par exemple tu jouais, on jouait l'un contre l'autre. Et pour X raisons, bah, l'anti-cheat t'avais pas bonne, mais moi, je pense que tu trichais et bah, je mettais tous les moments de la démo que je regardais en okay. disant il a fait ça, c'est bizarre, il a fait ça, c'est bizarre. Et il y avait deux trucs au final, bah, parce que j'étais juste entre guillemets fort, bah, dès que je mettais des headshots et plus ça, bah les mecs, ils se sont dit écoute, c'est un tricheur. Ouais Ok, je vois, genre il y a full biais de confirmation en ajoutant plein de trucs, Exactement. une sorte de soupe d'arguments, le millefeuille d'argumentatif et boum. Et après, moi, dû, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû expliquer par A plus B. Euh, aussi, euh, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, et c'est juste que des fois, c'est juste bah, je sens le jeu, quoi. Ouais, des j'étais quoi. Puis je, je joue que... en et fait. Et voilà, vois. je m'entraîne 150 heures euh, par semaine, à un moment donné, il faut que ça paye, Ouais, <rire> vrai, logique, logique, c'est marrant. C'est cool parce que ces bons premiers résultats, là, dont on a parlé un peu, Cypher, euh, les premières lines gagnées, MaxLan, line, PXL, ça, ça te permet de finir un petit peu CSS dans ce qui était considéré, du coup, comme la meilleure équipe F, euh, FR de l'époque, VeryGames, avec existence, NBK, RPK et MK, beaucoup de cas. Euh, Qu'est-ce que tu retiens un peu euh, de la fin de ce jeu mythique. Et donc, du coup, ton ascension jusqu'à chez Verigame. Beaucoup de caca, il faut le dire, n'était <rire> pas le meilleur moment. Même si j'ai rejoint la, au final la plus grande équipe euh, de tous les temps de CSS. Ça n'a pas été une, une grande réussite. Euh, un peu. Euh, moi, j'ai toujours été un petit rebelle. Okay. Et l'époque Verigame, c'est tu rentrais dans cette équipe et tu suivais euh, l'institution. Comment ça se passait Et c'est cool, hein, c'est bien, mais c'était un peu trop. Euh... Bah, D'ailleurs, euh, c'est marrant parce que le manager euh, qui s'appelle Niak, qui a été manager de G2 et qui vient de quitter G2 il y a quelques temps. Là. Ouais. Ça faisait 15 ans qu'il était manager, c'est un très bon ami à moi. Et c'est vrai qu'on reparle des fois de cette période où moi j'étais un peu le petit rebelle et eux, ils voulaient vraiment que ce soit carré. Quoi. Et moi, j'ai toujours eu du mal dans, dans le trop carré, j'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de tout ça. Et, euh, et il est vrai que ça s'est pas hyper bien passé et okay. j'ai passé, je crois, j'ai passé euh, un peu moins d'un an. J'ai passé huit mois ou neuf mois et au final, je, je me suis fait virer. Et c'est vrai que ça a été difficile euh, de se faire virer parce que bah, c'était la meilleure équipe et tu te dis que t'as as foiré. Je me rappelle pleurer les, les, les larmes de mon corps. J'étais chez ma grand-mère à l'époque, j'avais ouais, 19 ans ouais. et c'est vrai que c'était un passage difficile pour moi, c'était un passage difficile parce que je me suis fait virer deux fois, une fois par Ver Games et une fois par G2 sur, okay. euh, sur Go. et c'est vrai que c'est des moments, euh... bah, tu, tu remets ta vie en question quoi, donc, euh, donc, mais ça a été nécessaire à l'époque parce que bah, j'avais des traits de caractère, j'ai un gros caractère et il fallait que j'apprenne aussi à, à me mesurer, à être une meilleure personne euh, au sein d'un groupe. Ok. Et au final, bah, ça m'a servi, donc voilà. Mais c'est vrai que ça avait été dur à l'époque. Ouais, quand ça arrive, ça, ça frappe. Ah, tu prends une petite claque dans la tête. Par exemple, tu disais que tu étais quelqu'un d'assez vocal qui avait besoin de t'exprimer, logique. Euh, ça s'exprimait par quoi à l'époque, du coup euh, En quoi c'était problématique dans ce collectif de l'époque C'était qu'à des moments, par exemple, tu n'étais pas, je dis bêtise, pas d'accord sur une strat ou un truc comme ça ou c c bah, Je voulais quoi faire de, des choses un peu euh, plus individuelles. Et eux, ils voulaient vraiment que ce soit basé sur, euh, sur, sur l'équipe. Et, euh, et je me rappelle euh, des trucs tout bêtes, mais euh, à un moment donné, euh, en fait, on avait une phase de jeu où je devais, euh, je devais faire un kill et reculer. C'était vraiment strict. Tu vois. Et j'en fais trois. J'en fais trois. J'en ai fait trois. Et on perd le round. C'est de ma faute. Et là, je me suis dit. Et là, je n'ai jamais compris. Mais maintenant, je, même si je comprends le, le, que je n'ai pas respecté le truc, j'ai rattrapé mon erreur. C'est comme si euh, tu, dois faire une, tu dois faire une passe à ton coéquipier au foot, mais que tu marques le but. Ouais. S'en fous, c'est fini. Le but a été marqué. Le but a été marqué. Là, j'ai fait trois kills, incroyable. Et je me rappelle me, fait, me, fait, me, me faire engueuler sur ça. Et c'est vrai que ça, je ne comprenais pas. Et ça, ça allait au-delà de mon... Et puis, il y avait ça. Mais il y avait d'autres choses. aussi. Euh, en gros, eux, ça, leur, leur style, de, de, de leur façon de fonctionner a toujours fonctionné. Leur, leur façon de marcher, leur façon de fonctionné. faire pardon, a toujours fonctionné voilà, pardon. Et, euh, et il est vrai que changer leur truc, leur, euh, ouais. ce n'était pas ce qu'ils voulaient faire. Donc automatiquement, bah, ouais, je suis sorti et, et à l'époque, j'avais du mal à me mettre dans le moule de l'équipe. Je vois. Non, mais en plus, d'après ce que tu dis, d'après la, la façon de fonctionner, en plus, c'était des joueurs qui, je suppose, étaient déjà un petit peu plus vieux que toi à l'époque. Ah, qui a plus d'expérience, donc ils savaient de quoi ils parlent. Ils avaient déjà gagné. Moi, je n'avais pas gagné à l'époque. Voilà. Je le vais juste. Je... Enfin, suivre le pas et je le faisais pas. Voilà, tu vois. Et donc, du coup, logiquement, pour eux, c'était plus logique de se séparer. Euh, exactement, exactement. De toi. Que... C'est exactement ça, je pense. Alors, ce que j'ai vu, du coup, parce qu'à l'arrivée de CSGO, Trévin, ça, ça a signé, du coup, un peu la fin de, de Very Games pour toi. Et tu rejoins d'autres équipes. J'ai noté, par exemple, Team Extensive ou LDLC euh, avec Happy ou encore Kenny Déjà, à l'époque, est-ce que c'est ouais. à cette époque que tu décides d'en faire une carrière pro non, pas encore, en où gros, ça vient en gros après. le moment vraiment, euh, alors j'ai toujours euh, voulu être le meilleur, mais à l'époque-là, il hein, n'y avait pas d'argent. Moi, mon premier salaire, c'est février 2014. Ok. Chez very Games, on gagnait 130 euros par mois, okay. voilà, bon, hein, c'est bon, un, un salaire. Moi, un... hein. bon, mon premier petit salaire, c'est février 2014, par LDLC, je gagne 500 euros par mois. Okay. C'est mon premier, ça commence à faire quelque chose. Avec les tournois, etc., je commençais à m'en sortir. Et, euh, et il est vrai que, que l'époque-là, c'était euh, l'époque d'arrivée de CSGO, en gros, c'est mon année sabbatique. Ok. Donc, c'est le moment où je grind. Où tu te dédies, ouais. Mais en gros, j'ai deux choix d'équipe. J'ai un choix à l'époque avec Shox, etc., Scream, qui sont les grands noms, etc. Mais je choisis en fait de passer d'un autre endroit et d'aller avec à l'époque Happy, Maniac, et on crée un truc. On a du mal, on est chez Extantier, après on passe chez LDLC. mais on crée un truc. Et en fait, je crois en ces deux, deux joueurs-là avec qui je m'entends bien et je vois la stratégie de la même manière, etc. Et on commence à grind, et au final, l'équipe que j'ai pas acceptée avant, et ben on fait bien mieux que quoi. En okay. fait, on, on devient vraiment un. Un outsider d'Europe, on est on est on, on fait des demi-finales, on gagne des petits tournois, etc. Et ça on commence vraiment à, à grandir avec cette équipe et faire quelque chose de bien en tout cas. Et c'est assez drôle parce qu'en plus j'ai l'impression que cette, cette année sabbatique elle est assez cool. On a, on a une petite photo euh, juste là, j'avais vu bah, du coup 2013-14 tout ça, euh, tu t'étais rendu en LAN en Europe centrale pour jouer en mix, j'avais vu, ouais. avec des polonais et des russes, ouais, ouais. <rire> plus Kenny. Ça. Apparemment t'avais même je crois paumé ta carte d'identité, un truc ah, comme ça. Mais incroyable histoire. <rire> et, <rire> et en fait au final vous gagnez le tournoi ah, à, mais... face aux meilleures équipes alors que justement c'était peut-être pas le cas au début, sur la photo c'est assez drôle, on voit que vous êtes assez jeune. Ils vont, vous la montrer. Merci pour ceux qui me tiennent au courant du match. Du coup, c'était quoi, quoi un peu cette histoire? Voilà, regardez cette ouais. photo iconique 2013. On voit Apex tout à gauche. Ouais. Kenny S, je crois qu'il y avait Taz aussi. Taz, Neo. Ouais, taz Neo, Neo, Taz Neo, des, le, des légendes du, de, de, de CS. Ça, et Overdrive, un, un Russe euh, qui est maintenant assistant coach, je crois, du, de, de Spirit, qui est une très bonne équipe à l'heure actuelle. Mais, et, et Taz Neo, c'est Virtus Pro? Euh, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, okay. Mais je vais raconter une petite anecdote de l'époque. Donc, juste avant ce tournoi là, euh, on s'envole pour la DH Summer. Donc la DH Summer, c'est à Jankoping, c'est en fin fond de la Suède. Ouais. Et puis je me rappelle, j'ai mon manager, euh, on est en bout de camp et puis euh, il me dit donne-moi ton passeport. Je, dis, ah, je te donne mon passeport, puis moi je continue. Puis euh, une heure après, il vient me voir, me dit Dan, t'as pas de passeport. Je dis t'es bête ou quoi, je viens te donner une heure. Non mais il est plus bon. Et là, euh, bah, à l'époque, j'avais 20 ans et je me rappelais plus du tout qu'il était plus bon mon passeport. Et ok. Fait, oh, comment je vais faire Oh la dinguerie. Exactement. Et euh, il me dit, et là, je vais à la police, je vais dire, euh, genre, explique l'histoire. J'ai dit, il que j'aie un papier euh, que je me suis volé. Ils m'ont dit, oui, mais je pense que l'aéroport la, euh, ne va pas accepter, etc. Mais voilà. Donc, euh, à l'époque, on prenait euh, Ryanair. Ouais. Oh là, en Beauvais, plus Ryanair, Beauvais. Euh, Beauvais. <rire> Donc, on monte à Beauvais de Paris à 5h du mat. Et euh, on monte là-haut. Et, euh, <rire> et je dis, je tente. Parce que des fois, il y a moyen qu'ils ne regarde pas, etc. Et il regarde. Et ils me disent, monsieur, ça ne va pas être possible. Et là, je rentre, euh, je rentre au local LDLC à l'époque, à Paris et, euh, et je me dis, mais alors, comment je vais faire Et là, on check tous les, les, les, les, les trucs. Moi, je dis, j'abandonne pas pas, je, je vais avec mes coéquipiers. Je ne peux, ah ouais. peux pas les abandonner. Quoi. Car, avion, covoiturage. Exactement, euh... peu importe. Et en gros, euh, train, train ouais. ça se décide en train. 400 euros l'aller, 400 euros. Je me rappelle, c'est moi qui l'ai payé. d'ailleurs c'est pas le DLC, oh. dédicace. <rires> c'est bien, t'as su. Ah, okay, bon, totalement. Et je l'ai payé, et, euh, alors qu'à l'époque, bah, il n'y avait pas d'argent. Hein. Je n'étais pas payé, je n'étais rien du tout. Mais je, je paye mon billet parce que je ne veux pas abandonner mes coéquipiers. Et il s'avère que je fais Paris Nord, Hambourg, 8 h du soir, 8 heures du matin, train de nuit. J'arrive à Hambourg, euh, je devais prendre un train, il est annulé. Euh, je prends un bus pour, à l'époque, aller euh, de Hambourg à Nikoping, qui était une ville euh, danoise. Okay. Ensuite, je fais Nikoping, Copenhague en train. J'arrive à Copenhague, mon train pour Stockholm. Bah, J'étais trop en retard à cause euh, ouais. du bus, etc. Pas là. Ils me disent, bah, le train, il est le lendemain matin. J'étais arrivé à 19h, je crois. Euh, le lendemain matin, ils m'ont dit, bah, le train, il est à 8h demain matin. Mais bah, j'ai pas un sou sur moi, je suis, je suis, je suis pauvre. Ouais, t'es au fin fond du Danemark. Exactement. Et là, en gros, euh, mais, euh, les gens de LDLC qui étaient déjà là, ils avaient loué une voiture parce qu'en gros, de la gare euh, Ryanair d'à de, de, côté de la LAN, en gros, il y avait une heure et demie, je crois. Donc ils avaient pris, loué une voiture. Donc ils viennent me chercher à 5h. Ouais. Et euh, encore 5 heures de route après pour repartir à Yonkoping. J'ai mis 35 heures de Paris à Yonkoping. Euh, il s'avère que là-bas, je devais payer pour LDLC. Et il m'avait avancé pour payer l'hôtel. Ouais. Parce que l'hôtel, le mec me casse ma carte bleue. Euh, à l'époque, euh, j'ai ma tante qui est décédée euh, maintenant, mais qui avait fait une tentative de suicide. J'étais au bout du okay, rôle. c'était ouais, l'enchaînement. Ah, elle euh... était terrible ce, ce tournoi. C'était le pire tournoi de ma vie. Euh, je me rappelle, c'était ouais, une dinguerie, même je vais à Paris, à un moment donné, je vais leur montrer ma carte parce que je ne pouvais pas tirer parce qu'elle était cassée, mais comme ma carte, bah, je, suis, euh, je suis dans une banque qui est régionale, donc ils ne pouvaient pas me donner d'argent non plus, Oh là là. Oh, c'était une là dinguerie. Oh, le calice jusqu'à la lit. Exactement, et on a fait une demi-finale là-bas, j'avais euh, des mots de vente, vraiment, et j'avais, en gros, on avait perdu à l'époque en demi-finale et j'avais été nu à chier. <rire> Oh à un moment à oublier, quoi. C'était vraiment un périple, mais incroyable, qui, qui, qui, était, qui était très difficile. Oh, pauvre. Et donc, je me retrouve, euh, en gros, avec 100 euh, pièces d'identité encore pour aller à ce tournoi-là, ce fameux tournoi avec euh, les Polonais, etc. Et en gros, euh, j'avance. Kenny a été très bon à l'époque. Il, il habitait euh, à, à Digne-les-Bains. Ouais. Il est venu jusque chez moi en train, jusque Nancy. Et après, on est partis ensemble en train okay. jusqu'à Prague. Le frère et Vraiment, il a assuré. Il a assuré à l'époque. Et, euh, et en fait, bah, pareil. À l'époque, Kenny, il n'a pas d'argent. Moi, j'en ai un petit peu et j'avance tout. On est en 2013, j'avance tout. J'ai pas trop d'argent, j'avance tout. J'ai mes dernières économies. J'avais déjà mis 400 euros le billet d'avant. Là, j'avais paye dû payer l'hôtel, les billets de train, etc. J'en ai eu pour 600 euros, un truc comme ça. Et en gros, à l'époque, Overdrive, ce russe, en fait, avait un peu d'argent. Et il payait tous les joueurs pour venir. Okay. Et en gros, nous, on n'avait rien à payer. Mais moi, je ne le connaissais pas, ni Nathan, ni Dev. Et je me dis, peut-être il ne va jamais me payer. Ouais, peut-être il y a douille. Exactement. Donc moi, j'y vais et je me dis, putain, j'espère que je vais les voir et tout. Et au final, le mec, un russe, il sort, il sort son portefeuille, il a des billets de 500 et il me donne 600 en balles. Et il me dit, tiens. C'était pour vos frais. Exactement, c'est des pièces pour moi. Il y en a eu pour combien 600. Il n'a même pas demandé les tickets. 600, c'est bon. Tu aurais dit <rire> 900, j'aurais dit Exactement. <rire> et à l'époque, on gagne le tournoi et on voit deux, deux équipes qui sont quand même très fortes c'est Mousse des Anglais qui ont après arrêté CSGO. Ouais. On a fait arrêter. Et ensuite, <rire> en finale, la, une line-up légendaire qui est Navi. ouais donc avec euh, Markelov, Starik, Sina, Senia, Edward et Zeus et on les bat et cette line up juste après ce tournoi split et on fait on fait split de line up on gagne un tournoi et je me rappelle cet été là je devais travailler, euh, je travaillais euh, en gros dans les fruits chez nous, c'est les Mirabelle en, en Lorraine. Et je devais travailler trois semaines pour me payer mes vacances. Et je devais gagner à peu près ça, 1000 euros. Et au final, bah, j'ai gagné ce tournoi, j'ai gagné 1000 euros et je suis pas allé travailler. <rire> voilà. Les 1000 euros qui ont sauvé ton dos là de la cueillette de Mirabel. Exact, exactement, <rire> exactement. Mon, mon dos me remercie encore aujourd'hui. Oh, la folie, y a de l'histoire ouais. de cette lade à Prague et tout. Euh... C'était fou, puis on avait fait le retour en covoiturage. Je me rappelle exactement. <rire> Oh. Mais ça va, parce que Prague, non, je crois que c'est 6-7 heures en hein. ancien. Si, hein. Oh, ça donc, va. va. C'est proche. Ça va. Que, en gros, c'est euh, Europe centrale, donc ça va. Mais l'allée était très dur. L'aller, je crois qu'on avait fait, euh, on avait dormi à, je ne sais plus, à Nuremberg, un truc comme ça, c'était Kenny, c'était incroyable. Ça, ça se passe. Euh, et la ville de Prague, t'as kiffé ou pas Je J'y ah, suis, suis allé plusieurs fois. Ah, oui, c'est une belle ville. C'est vraiment une belle ville. Franchement, euh, c'est super. Je le dis très souvent à mes viewers que Prague, c'est vraiment, je trouve, pour ceux qui ont comme envie de commencer à voyager en Europe, quoi, c'est une belle porte d'entrée C'est à côté, c'est pas cher, c'est beau. Franchement, la République tchèque, c'est vraiment sympa. La, la folie, la folie. Euh, à à l'époque, j'ai noté à cette époque, entre LDLC et après Clan Mystique, tu commences à un peu faire sérieusement ton truc, que ce soit à l'échelle FR, voire des fois européenne. Des petites victoires marquantes, comme euh, j'ai vu DreamHack 2014 et tout. Tout, ce, tout ceci te mène chez Titan, avec euh, du coup le roster Existence, Maniac, S, RPK, avec l'un des rosters français les plus en vue. Enfin, une équipe chez laquelle tu joueras plus d'un an. Voilà, J'ai vu chez Titan, t'étais resté plus d'un an. Quelle était la différence avec tes équipes précédentes, entre ton passage chez Titan et les autres à Titan, ça, déjà, c'est le professionnalisme. Le début de Titan, en gros, deux mois après que j'arrive chez Titan, c'est là que j'arrête euh, les cours. Ouais. Donc, je deviens full time. Et là, tu te dis, c'est bon, j'y suis. Exactement. À l'époque, on commençait à gagner un peu d'argent. Je me suis dit, écoute, euh, j'ai appelé ma mère. Je me rappelle, je lui dis, maman, j'arrête l'école. Je tente, je tente et euh, je, je donne tout. Je sens que c'est le bon moment. Puis, elle me rappelle, elle m'a dit, euh, dit gentiment, elle m'a dit, écoute, bah, c'est ta vie. Si tu penses que c'est la bonne, la bonne solution, euh, fais-la. Et, euh, et ensuite, tu verras bien. Donne-toi un temps, un temps, et tu verras bien si ça fonctionne. Bon, ça va, elle te suit un minimum quand même. Oui, oui, elle là, à l'époque, elle me suit, elle voit qu'en a... fait, elle voit aussi que je peux en vivre, je peux commencer à en vivre. Donc là, elle se dit, OK, il s'est donné pour quelque chose. Euh, je... c est, c est, franchement, tous les parents n'auraient pas fait ça, c'est très malin de sa part. Je lui dis, ça commence... Elle co il commence à en vivre, On... donnons-lui du temps, et il verra bien après comment ça se passe. Bon, j'en suis toujours, donc ça va. Suis toujours, hein. donc, ça, donc... <rire> donc, sept ans après, bon, voilà. le col était donc, bon. Donc, donc ça s'est bien passé, même huit, même huit, parce que c'était de... fin 2014. Tout à fait. Huit ans après. Et euh, et euh, et, et Titan voilà ouais, c'est euh, Gameios à Bruxelles ouais. Gameios à Bruxelles c'est euh, jouer avec Existence euh, Kenny à l'époque c'est ouais c'est quelque chose c'est quelque chose d'incroyable et, euh, et il est vrai que là j'ai commencé à faire mon trou et j'ai commencé à, à être à devenir à ce moment-là 2014 2015 je pense c'est euh, mes plus belles années individuelles et je commence à devenir l'un des meilleurs entry players du, euh, du monde ok et, euh, et c'est là que ouais je, je me fais euh, je me fais voir de, de, de, de, de du côté international quoi. Est-ce que pour ceux parce qu'on ne sait jamais, il y en a de temps en temps qui ne connaissent pas trop CS et qui nous écoutent, c'est quoi un entry fragger Moi, je sais ce que c'est, mais si tu veux l'expliquer. Un entry fragger, c'est euh, bah, celui, c'est la viande devant. Voilà. La viande devant. C'est euh, en, en gros, en fait, en France, j'ai toujours, il y a eu toujours un petit problème, c'est que j'étais un peu trop l'entry fragger. Ok. En fait, dans beaucoup d'équipes, ça se sépare entre deux trois joueurs. Moi, j'étais un peu tout seul. J'étais un peu la viande devant, et, ouais. et ça m'a jamais dérangé. J'ai jamais voulu faire d'histoire. J'aimais bien faire ça, mais j'aimais bien. Il n'y avait pas que ça que j'aimais faire. Ouais. Mais euh, dans certaines équipes, j'avais un peu cette étiquette. Et je devais le faire tout le temps et hein, c'était un peu trop. Quoi. Mais, euh, mais voilà, j'étais euh, le mec qui courait devant et super agressif et ouais, qui s'arrêtait pas. Quoi. Et qui des fois faisait soit le premier kill ou alors de temps en temps mourait en premier. Parce Exactement, c'est bah, la, la dure loi de l'entry fryer. <rire> <rire> c'est de regarder les autres. <rire> alors j'ai vu chez Titan, euh, j'ai noté un succès un peu contrasté avec des hauts comme par exemple une victoire à la GA en 2015. Mais des résultats de plus en plus un peu mauvais au fil des mois. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette équipe pour que sur la fin ça commence à fonctionner de moins en moins en fait, euh, voilà, je pense qu'on a eu, euh, on a eu euh, un très beau titre euh, au début, en septembre, octobre, ça s'appelait la Dreamask Stockholm. Ouais. Bah, la GA, bon, je vais pas, si on me parle de palmarès, je ne vais pas la donner dans mon palmarès. Désolé à la GA, mais ce <rire> n'était pas un énorme tournoi. Okay. C'était un tournoi qu'on devait gagner à l'époque et qu'on a gagné, mais ce n'était pas un énorme tournoi, il faut être honnête. On avait fait ça un peu pour... Euh, à l'époque, les GA avaient mis un peu plus d'argent que, que d'habitude pour 16 Donc, on avait un peu participé à, à l'économie française pour venir... À, ouais. à l'époque, il y avait la Copenhagen Games qui était... Euh, qui, à Co bah, qui à et, euh, et qui était plus intéressante. Mais euh, on a décidé quand même de faire la GA pour, pour soutenir euh, l'e-sport français. Et euh, mes titans, en gros, c'est dommage parce qu'on aurait pu gagner un tournoi. Je crois qu'on a perdu trois ou quatre finales euh, au début d'année avec RPK. Et, et après, ouais, on sentait qu'il bah, y avait l'équipe française qui marchait très bien. Qui mmh. était ouais. Et NVOS. Et il y avait nous, on n'était pas mauvais, mais on ne gagnait pas de tournoi. Quoi. Je pense qu'eux, dans leur période. En fait, on. Il y, y a le shuffle, le premier shuffle français, il y a des, ces deux équipes qui se créent. Et je pense pendant ce laps de temps, ils gagnent peut-être 5-6 tournois, on en gagne zéro. On en ouais, gagne 1 ouais. Et on fait des finales, mais on les perd quoi, au final. Donc, euh, donc, voilà. donc t'as le démon. Exactement. Et c'est vrai que l'écart commence à se creuser. Et, euh, et ouais, ça, on fait, je pense qu'il y a moins de belief dans, dans le projet. Quoi. Ça commence à se passer de moins bien. Les, les, je pense que Kenny et moi, on sent qu'il y, ouais, y a une perte d'intérêt dans, dans ce qui se passe. Il y, a, il y a quelque chose qui se passe. Et, et au final, bah peu après, on se fait recruter par Anvios. Et, euh, et c'est un peu, voilà, c'était un peu le, le moment où, moi, je me rappelle quand ils nous proposent, moi je suis, je suis un peu fou et je me dis, ouais, j'ai pas le choix encore une fois. C'est ouais, comme à l'époque, ouais. c'est comme on, quand on propose 3D Max, enfin Games. Ouais. Pas... Euh, non 3D Max alors que je suis chez Cypher, c'est la même chose, C'est j'ai pas, ch... pas le droit de refuser. Quoi. La question étant, euh, parce qu'à l'époque je crois que tu y étais, si je pas du mais comment tu as vécu du coup le ban de Kali lors du bootcamp <rire> bah, Ça a été très difficile. Parce qu'il faut être honnête, en gros, à ce moment-là, c'est le moment où j'arrête bah, les cours. Ouais. Je me, en gros, moi, le major, c'est préparation à fond et je veux tout donner pour ce major. Je sens qu'on est une bonne équipe. Je sens qu'il y a tout qui, qui fonctionne. Kenny à son prime. Moi, je suis très fort individuellement. Je me dis, c'est le moment de gagner. Quoi. On, a, on avait XI en leader, Maniac en support et, et Kali en deuxième, en, en deuxième snipe, etc. Et je me dis, c'est le moment de tout donner. Quoi. Et je me rappelle, je vais en, en, en bootcamp pendant deux mois avec Exi On était deux, des fois trois. On a tout donné. Quoi. On a ouais. tout donné, on s'est donné à fond, etc. Et là, malheureusement, bah, Calis fait, euh, fait ban à l'époque. Et, euh, et en fait, ce qui est très dur, c'est qu'il nous, il nous, il nous disqualifie complètement du tournoi. Quoi. Okay. Et ça, c'est une grosse claque derrière la tête. C'est travail. C'est beaucoup de travail. Et tu prends une énorme claque derrière la tête et dis non, tu tireras pas au tournoi. En fait. Il vous avait disqualifié juste parce que, un, avait de cheat ou alors parce que, du coup, il supposait que vous étiez au courant. C'était quoi le. Il y a, y, a, y, a, y a rarement, euh, y a rarement euh, de. Euh, en fait, on n'a pas trop d'informations avec Valve. Okay. Ils sont très, euh, ils sont, ils, leur communication n'est pas très bonne. Okay. Donc, en gros, on savait pas trop euh, ce qui, ce qui s'est passé, mais euh, mais ouais, c'est juste qu'on n'a pas été au tournoi. Et ce okay. qui est dur, c'est que quand à l'époque-là, c'est les Français qui gagnent, c'est LDLC qui gagne le majeur. Et quand et quand ils disent euh, ah, mais euh, comment dire, ils ils nous disent tout simplement euh, les plus gros rivaux qu'on avait peur, c'est vous et Nip. Ça fout le seum encore Ok, ouais, forcément. Ah, ça fout le seum. Ah oh là là là là, ça fout le démon. Par contre, tu vois, ça, ça fout le seum, mais la victoire du Maroc, elle, elle fout pas le seum. <rire> Victor au pénalty face à l'Espagne les quarts de finale je viens de le voir certains ont loué mon professionnalisme dans le chat alors que je vous voyais faire la séance de pénalty dans le chat ils disaient 1-0 oh le raté oh le machin je l'ai suivi grâce à vous donc euh, merci à vous les frères et euh, si vous venez d'arriver bah on va continuer une belle euh, émission ça se passe bien pour l'instant on discute de plein de trucs moi je trouve ça vraiment super passionnant donc euh, donc let's go <rire> fuck le professionnalisme non, on n'ira pas jusqu'à jusque là mais on apprécie passionné passionné pas bah oui c'est la passion non, Donc, je, suis content, je suis content On était content pour la France qui bat la Pologne On est content pour le Maroc qui fait un de ses plus grands exploits Enfin euh, exploits de son histoire récente En sortant euh, l'Espagne Bref, voilà, oh. c'était pour la parenthèse football euh, Arrive du coup l'une des meilleures périodes pour toi Tu en as discuté en 2015 sur Joanne vs Qui se met du coup sur enfin qui continue sur la CNCS. Roster 100%, 100 francophone Encore une fois, avec Happy, NBK, Yoshima, Kenny Alors j'ai noté Équipe ultra compétitive qui frappe fort Dès ses premiers tournois euh, Victoire euh, IEM saison 10 à la Gamescom comme second ESL Cologne 2015, victoire Dreamhack Open, Gfinity et enfin le Major de Cluj-Napoca. Comment c'était ce passage du coup, Titan to Envy Tu as commencé à parler de roster Shuffle et tout, raconte-nous. Alors on était à Montréal à l'époque, on était en train de faire le WEC et, euh, et euh, j'ai NBK qui m'envoie un message, on se parlait pas du tout à l'époque, et il m'envoie un message sur, sur WhatsApp ou sur Twitter, il me dit euh, « tu peux venir dans la chambre là ?» Je me dis « mais qu'est-ce qu'il me veut <rire> ?» Et, euh, et j'ai une petite anecdote d'ailleurs, tu sais, c'est ouais, drôle. Vas -y, vas -y. Et, euh, et il vient me voir, il me dit bah, écoute, euh, on, on va kick euh, Shox et Smith. Et on veut Kenny et toi. Donc bah, moi, je me dis bah, ouais, go, let's go. Il n'y a, <rire> a pas eu un, une hésitation. Désolé aux anciens teammates, d'ailleurs, mais, <rire> mais, mais je pense qu'ils l'ont compris aussi. Et, euh, et, euh, et voilà. Et, et moi, je me rappelle. Je sors et je dis OK, bon, bah, il m'a dit n'en parle pas à ou tu en parleras à Kenny. Il me dit. Bon, je dis OK, j'en parlerai à Kenny. Donc euh, je dis à Kenny, bah, viens et je vais lui parler dehors. Je dis, euh, bah, Kenny, écoute, euh, Envy me veulent, je vais partir. Euh, voilà, je lui dis pas qu'il est dans le lot et je vois un seum sur sa tête. Il dit ouais, je vais remplacer Shox. Euh, ils veulent garder Smith impérativement et tout. Euh, moi, je voulais te, te, te veux, je voulais, mais lui voulait pas. Donc je suis désolé, frérot. Et après je dis, ah, ça va, je rigole, t'es avec moi. <rire> oh le bâtard de ouf. <rire> Oh, le champion sur son visage Il me disait ouais, « bah, Bonne chance, Réro, tu le mérites !» Mais je voyais qu'il y avait un sum incroyable Et quand je lui ai dit, il m'a dit oh, « elle était pas mal !» Non, il est beau, le Franck, franchement, il n'y a pas à dire, il est beau Elle Franck. était pas mal Franchement, elle était, elle était drôle. Et c'est vrai que ce, ce moment change tout, parce qu'on gagne, on gagne tout, quoi. On gagne, premier tournoi qu'on fait, on gagne. Euh, le majeur, on perd en finale, mais il doit, franchement, on n'est pas loin. On n'est pas loin de vraiment… Enfin, on, on doit gagner au moins une carte, on gagne 15-8, et ensuite, on remonte en overtime à l'époque. Tous les tournois d'après, on, on défonce tout le monde, honnêtement. On ne défonce pas tout le monde, mais on gagne. Entre-temps, on gagne aussi, il y avait un, un championnat avec l'équipe de France. Ouais. On gagne un tournoi avec l'équipe de France. Enfin, moi, en 2015, c'est incroyable. Hein. Je, je gagne plus de tournois que, que je perds. Euh, mais mais c'est vrai que c'est incroyable. Ce moment-là, il, il est gravé dans ma tête, Et comme dominer, dominer la scène. Et tu vas à un tournoi, tu dis « bon, bah, je pense que celui-là, on va le gagner ». C'était quoi les raisons de ce succès pour toi Qu'est-ce qui a cliqué particulièrement entre ces cinq-là pour que, en plus, dès le début, ce soit boum Résultat fort Je pense qu'individuellement, on était au-dessus de tout le monde. Okay. Je pense que Kenny, Kenny S était à, ton, euh, était à son prime. Hein, C'était euh, 2014-2015, ses meilleures années. Moi aussi, individuellement, j'étais considéré comme le meilleur entry fragger du monde à ce moment-là. Euh, Happy, euh, il savait comment gérer euh, l'équipe euh, en leadant. Euh, NBK support euh, Fragueur incroyable et Kyo qui était second entry qui était très fort aussi donc je pense qu'individuellement on était juste meilleurs que les autres et que ouais. Fnatic individuellement qui, était, qui pouvait nous, nous challenge mais sinon euh, il n'y avait personne en fait Et l'alchimie était forte aussi entre vous <rire> Je ne sais pas vraiment pas vraiment parce qu'il y a eu une alchimie mais euh, une... en fait il y a eu un peu une Nonnie Moon ok la Lune du Miel au début c'est un peu ça qui s'est passé parce que pourquoi on n'a pas duré C'est le travail, ça manquait de travail. Enfin, la scène française, euh, c'est une scène de fainéant. Okay. Et voilà, il, faut, il faut être honnête, ça, ça manque de travail. Et, euh, et j'ai connu ça toute ma carrière en France, donc euh, bah, j'ai l'habitude. Mais euh, après, je dis ça, mais je pense que je dis ça de la France. Mais je pense que c'est partout pareil. Je pense que les gens sont... En fait, moi, j'ai une énorme exigence envers moi-même et envers, et envers et automatiquement envers les autres ouais. en termes de travail. Et moi, je suis un acharné, je travaille énormément. Et il est vrai que je n'en attends pas autant que moi, mais j'en attends minimum. Okay. Et il est vrai qu'à l'époque, euh, j'ai des anecdotes où je joue tout seul et je joue tout ça des autres jeux. C'est vrai que c'était difficile. Je peux comprendre parce que, par exemple, j'ai eu Kanye ici, il y a un an et en venant ici, il me racontait que l'équipe était sur le, sur le point de se séparer ouais. avant de gagner le Major. C'est réel Ouais, en gros, il y avait eu des talks, en gros, on était à Nice. On avait une maison à Nice et, euh, et on discutait sur euh, l'avenir de l'équipe. Et ça se passait vraiment pas bien. Et c'est vrai qu'on était un peu trop, à l'époque, on était un peu trop euh, euh, direct. quoi. Okay. Que, euh, un mois avant, on gagnait un tournoi. Quoi. Et, et un mois après, euh, parce que ça se passait mal, on voulait split. Quoi. On avait de l'exigence, mais un peu trop. Ouais. Et on, au lieu d'essayer de, de résoudre nos problèmes, quoi. et, euh, et en fait, on s'est dit bah, écoutez, euh, on sait comment gagner, on va voir à Cluj comment ça se passe, on donnera tout, puis on verra comment ça se passe, si ça se passe pas, bi se passe pas bien, ciao. C'était un peu ça la, la, la phrase quoi. <rire> et, euh, et au final, bah on gagne. Le major fait dans ces conditions, c'était comment du coup Parce que vu bon, qu'il a que tout, deux en fait. équipes qui ont gagné des majors à faire, je veux dire qui ont ouais. gagné des majors ever, c'est fort d'être dans l'une des deux quoi. Ouais, clairement, mais au final, bah, pff, on se posait plus. Les... On, on... Je me rappelle qu'il n'y avait pas de réflexion sur, sur ce qui s'était passé à l'avant-major quoi. Ouais. Pendant le major, on jouait le major. On, okay. tout, on, était, à, on était à notre niveau. Il y a juste un moment donné où on est proche de, de perdre en demi, mais, mais on donne tout. Quoi. Il n'y a, a pas de réflexion en disant euh, « ouais, si on perd, on va split ». Non, c'est juste euh, on sait qu'on est fort, on va tout donner pour le Major et puis Adrien eux. Quoi. Magnifique. Exactement. Je vais poser vraiment une question de niaise pour le coup, tranquille. Oui. Euh, comment on est mentalement avant de jouer une finale de Major Parce que du coup, tu en as joué plusieurs. C'est euh... comment, quand on arrive genre finale du plus gros titre qu'il est possible de prendre à l'heure actuelle sur CSGO alors, c'est vieux, hein. ça, malheureusement, c'était il y a 7 ans. Certes. Mais euh, je me rappelle que la deuxième, euh, la première finale, non, je crois que les deux finales, je me rappelle. La deuxième finale, je suis presque sûr qu'il y a deux matchs dans la journée. Ok. Donc, maintenant, ça n'existe plus. Mais il est vrai que je suis, euh, bon, à l'époque, j'ai 22 ans, donc ça va encore. Même si je crois que j'ai dormi 4 heures la nuit, mais ouais. je joue deux BO3, je joue plus CS que j'ai dormi. Mais je me rappelle que je suis assez tranquille. Je sais qu'on va jouer Navi à l'époque, qui était une surprise. Mais je savais qu'on était meilleurs qu'eux. Ok. Je savais qu'on allait jouer sur train, que ça allait peut-être être compliqué, mais je savais que les deux autres maps, on, est, on pouvait être bien à part peut-être la troisième où ça pouvait jouer, mais par exemple notre pick, je savais qu'il n'y avait pas de problème, mais je savais qu'on était meilleurs qu'eux à l'époque. Donc même si c'est tendu, j'avais vraiment confiance en cette équipe. C'est vrai que arriver dans des tournois comme ça, en se disant bon, si on joue notre jeu, je pense qu'on peut gagner, c'est vrai que c'était cool. Quoi. Qu'est-ce qui s'est un peu du coup dégradé à la fin dans l'équipe pour passer de vainqueur de majeur et de multiples tournois à des résultats de plus en plus mauvais Et comment est-ce que tu expliques que la plupart des rosters jusque-là que tu avais fait suivaient un peu ce même pattern Tu vois, genre des bons débuts, puis souvent des dégradations un peu progressives des résultats. Alors qu'on pourrait se dire que quand il y a de l'expérience ensemble, bah bizarrement, ça, ça devrait être souvent l'inverse. Pas tout le temps, mais souvent l'inverse. Il y a plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est qu'il y avait un peu un sentiment de terreur dans les équipes, puisque le problème, c'est que ces équipes étaient un peu tenues par les joueurs eux-mêmes. Il n'y avait pas de staff à l'époque. Okay. Donc automatiquement, quand c'est pas tenu par... par, par en fait, c'est juste qu'il y a une hiérarchie entre les joueurs. Et ça, c'est jamais bon. De nos jours, ça n'existe plus. Mmh. Mais il y avait une, une certaine hiérarchie entre les joueurs. Et automatiquement, ça crée un peu un, un déséquilibre. Et ensuite, c'est le manque de remise en question et de travail. Okay. Parce que le talent, en France, il a toujours été là. On a des joueurs incroyables. NPK, Kenny S, Shox, Smith, Existence, Scream. On a des joueurs incroyables. On a des joueurs qui ont fait des trucs de ouf. Mais je pense, pas tous. Mais il y a eu du poil dans la main et il y a eu ou il y a eu aussi un, une mauvaise méthodologie de travail. Ah, ok, si je peux, je peux, citer, je peux encore en citer, hein. bien sûr, mais il euh, y, y a eu un problème de, de travail de fond et de communication. Bon, alors là, on était là, là, on était vraiment des, des, des crottes en fait maintenant, on apprend avec le staff et tout, que quand il y a des problèmes, bon, on en parle, on n'a pas peur. On est là pour. Eux. Mais à l'époque, tout se fait dans le dos. C'est sale un peu. Donc automatiquement, bah, si ça se fait dans le dos, entends ça dans ton dos. Bah, il y a un manque de confiance tu dans le groupe. Tu perds confiance, ouais. et, puis, et puis, ça se dégrade. Et ça a toujours été ça. En fait, toutes les équipes françaises, dont les miennes, c'est monté monté très haut. Mais par contre, la redescente, attention. C'est pas des... beau. Ah non, non, c'est terrible. Et du coup, en plus, vu que c'était des joueurs souvent les mêmes sur la scène qui se maintiennent, bah, du coup, je parie qu'il devait avoir des histoires communes euh, qui durent sur des ah, années. Il y a, y, a, y a des histoires incroyables sur cette scène. <rire> je ne je vais pas, je vais, je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais oui, il y a, y, a, y a des... des, des, des il y, y a plein d'histoires il y a plein d'histoires des, des gens en final qui ont joué ensemble mais qui n'étaient pas spécialement au euh, final dans le fond euh, ouais. ils jouent ensemble parce qu'ils savaient que l'autre joueur était fort mais humainement ça se passait pas quoi ouais, genre. et, euh, et on, on a fait on a trop le, on a eu en fait on, on a eu des soucis en France et on le voit maintenant c'est que il y a eu un problème de relève on est une génération dorée la génération euh, l'ancienne génération donc euh, la mienne, entre guillemets, même un peu plus vieux que moi, ouais. parce que qu'Exi, Smith, etc. sont un peu plus vieux que moi. Mais on a une génération incroyable. Les RPK, les Shox, les Smith, les Kenny. Euh, même si Kenny il est un peu NBK, même si on, on est un peu plus jeune que, que, que ceux d'avant, on a une génération incroyable. On a une génération talentueuse qui a, qui a, qui a créé CS, en final. Qui, qui, qui, enfin, qui est dans la partie d'avoir créé quelque chose dans, dans CS. Que ce soit même les méta comment on joue à CS, etc. Et, et, y a eu, et en fait, ce qui est dur, c'est la remise en question. Il y a eu très peu de remise en question. Et au final, bah, on aurait pu avoir une scène encore plus forte. À l'heure actuelle, la scène française, aujourd'hui, la scène française, elle est au plus bas qu'elle qu n'ait jamais été. Ah ouais, vraiment bah, Au final, nous, en équipe française, on a eu très souvent deux équipes dans le top 10. Maintenant, vu que nous, on n'est plus français, la première équipe, c'est Hit Et je ouais. crois qu'ils sont 30e. Quoi. Et c'est vrai qu'ils sont bons et ils ont un potentiel. Mais ils ne sont pas où, on, où nous, on a... On a campé notre tente pendant dix ans quoi, ouais, en fait. vrai, vrai, et euh, c'est dommage. Et, et tu expliques comment ça Peut-être parce que c'est difficile d'avoir de nouveaux joueurs euh, ou alors peut-être que c'est juste une question de génération qui est moins forte. C'est peut-être la structure des tournois maintenant qui est différente. C'est quoi il y, a, alors, il y a plusieurs raisons pour moi. La première, c'est que notre faute aussi, parce qu'on n'a pas renouvelé assez aussi le pôle de joueurs en prenant des plus jeunes. Après, il y a aussi parce qu'il n'y avait peut-être pas assez de joueurs talentueux. Et en fait, ce qui nous manque sur CS à l'heure actuelle, c'est les anciens qui apprennent aux jeunes. En fait, okay. qui, qui leur apprennent la culture, la vraie culture de CS. En fait, tous les subtops à l'heure actuelle de, de, en France sont, ont grandi par eux-mêmes. Okay. Et pas par l'aide d'autres. De, de, de, et je pense que en Apprenant en donnant à ces jeunes là, ils auraient pu sûrement être meilleurs. Je sais pas s'ils auraient pu être au niveau euh, top 10 international, mais ils auraient pu être bien meilleurs que ça. Ça, c'est sûr. Mais c'est ce que vous avez peut-être essayé de faire à des moments en prenant euh, Mizu, en prenant Kyojin. C'était ouais, après, après quoi. On l'a fait, mais c'était après quoi. C'était okay. bien après. Et même alors d'aujourd'hui, ça manque ces anciens là qui, euh, qui décident vraiment de, de, de, de donner aux jeunes quoi, ouais, d'ouvrir de, de tout donner et de qui pour pour qu'ils soient les meilleurs possibles quoi. Je comprends, je crois Et on a une scène aussi, il faut le dire, sur CS en France. On a une scène beaucoup plus petite que les Russes ou les Brésiliens, par exemple. Je pense qu'on a peut-être, je ne connais pas la stat, mais il y a peut-être, je pense, 20 fois moins de joueurs ouais. en France qu'au Brésil ou dans les, en CIS. C'est un délire chez eux. Nous, on n'est à on est personne qui vois CS. Nous, est, on est un pays, je pense, plus de League of Legends, par exemple. Ouais, largement. largement. Ouais, CS, je pense, que, je pense que le record de viewers sur, sur un PV, c'est de 35K, je crois, quand on jouait. Ouais c'est bon c'est pas mal hein, mais c'est pas c'est pas c'est pas dingo quoi et tu penses que des impulsions comme par exemple le major à Paris des trucs comme ça ça peut peut-être apporter un truc au jeu à l'échelle française même donner envie à des gens de s'y intéresser ou ne serait-ce que même peut-être de se mettre à y jouer parce que comment on renouvelle ce pool de joueurs du coup pour toi oh, je sais pas trop ça c'est pas une question que je me suis posée mais euh, mais c'est vrai que ça manque c'est vrai que ça manque en France ça manque CS manque de Ouais, ça manque de joueurs, quoi. ça manque de personnes passionnées qui, qui, qui, qui aiment CS et qui ont envie de jouer à CS. Quoi. Je pense que j'aimerais bien voir les statistiques de, de joueurs français par rapport aux autres. Quoi. On est vraiment, euh, c'est vraiment pas beaucoup, alors qu'on a quand même un pays, enfin euh, on le voit avec League of Legends, avec la LFL, avec la KCorp avec euh, avec tout ce qui se passe avec Vitality, c'est incroyable quand même tout ça. Et, euh, mais pas sur CS, okay, pas très je vois. peu quoi. Je vois. Au Brésil, il euh, y, y a un engouement de ouf, euh, en Russie, il y a un engouement de ouf. Bon, on ira un peu moins en ce moment, mais euh, en Ukraine aussi, même, même là-bas, il y avait des engouements de ouf. Mais ouais, en France, c'est beaucoup plus petit. Je pense que le Major de Paris va être incroyable parce que bah, CS, quand même, euh, en France, il y, y a des gens qui ont connu CS. Moi, j'en connais plein qui ont ouais. connu CS à l'époque, qui ont envie de venir parce qu'ils disent disent ah, « Un Major en France, ça va être incroyable. » Donc, je pense que ça va être rempli et ça va être incroyable. Mais on n'est pas une terre de CS. Je comprends, je comprends, je comprends. À l'époque, nouveau roster shuffle avec ton passage de Envy à G2, euh, gros, ouais. grosse, grosse grosse structure. Une expérience relativement contrastée en dehors de, de, de l'ESL Pro League saison 5. Ça s'est passé comment pour ton passage de Envy à G2 à l'époque Avec les fameux nouveaux French roster shuffle, etc. Encore une fois, les... j'en parle encore avec bah, notre manager de l'époque, Jérôme. C'est juste que l'équipe se fait dans de mauvaises conditions puisque c'est les joueurs qui décident de jouer ensemble. Okay. Donc automatiquement, l'emprise du staff sur les joueurs, alors que c'est eux-mêmes qui ont créé la line-up, bah, c'est un peu compliqué. Et même du côté G2 à l'époque, G2, euh, en gros ils n'autorisent pas spécialement le staff à faire des mots. Ils disent non, on garde ces rosters, on garde ces joueurs-là, vous ne pouvez pas remplacer ces joueurs-là. Okay. Même si ces joueurs-là, ils peuvent faire de la merde en off, c'est des stars, on les garde. Okay. C'était un peu euh, la, la loi de l'époque. Et, euh, et en fait, on, crée, euh, on nous appelle la super team. Nous, on ne le choisit pas non. mais on a, euh, on a euh, les, les meilleurs joueurs euh, à leur rôle en France. On a vraiment ça. Et, et toi, euh, Kenny, Body euh, NBK et Shox. Ouais. Donc Shox qui lead, etc. Et au final, cette équipe, bah, elle, est, elle est pas mal. On gagne trois tournois en une année, euh, mais il y a un problème d'entente, il euh, y a un problème, il euh, ah, a un problème dans cette équipe. C'était pas sain, c'était pas sain. Il okay. y avait, une, y avait un, un talent incroyable, mais c'était pas sain. Et au final, bah, ça c'est en 2018, mai 2018, où moi je me fais, euh, ouais, je me fais virer de, pour la deuxième fois de ma carrière d'une équipe. Et il est vrai que ce, je pas vécu. En fait, ce que j'ai vécu euh, difficilement, c'est pas de me faire virer, parce qu'à l'époque, j'en ai un peu. Je vois que c'est trop compliqué, cette équipe. Je vois que c'est trop le bordel. Moi, en plus, j'ai toujours essayé de... Je suis un joueur, jusque que je lead, donc en 2020. Ouais. Je suis un joueur qui... Je prends de la place sans en prendre. C'est-à-dire je prends de la place, je... mais je ne vais pas au clash. Parce qu'à l'époque, il y a déjà trop de clash dans les équipes. Il ouais, y a déjà voilà. trop... trop de problèmes. Donc moi, je suis là, je travaille beaucoup. Je... Mes, Mes coéquipiers savent que je suis un bon coéquipier parce que je me donne beaucoup, parce que je fais des choses. Mais je prends un step back. Je reste derrière. Et moi, je ne prends pas part des décisions, machin. Je, je me dis... Je fais mes trucs, je donne tout, moi j'ai envie de rester, j'ai envie de... À l'époque, il n'y a pas d'équipe interne, donc s'il n'y a pas cette équipe-là, je tombe complètement. Donc je me dis, écoute Dan, tu te tais, tu donnes tout ce que tu as à et faire. Et tes joueurs. Et on verra bien. Voilà, exactement. Moi, je, je reste dans ma, dans ma case, dans ma petite case de... de joueur, joueur, ouais. Et je donne tout. Et, euh, et à l'époque, quand, quand, quand ça se finit, bah, je sais que j'ai tout donné. Je sais que j'ai donné de mon meilleur, et qu'au final, j'ai été bon les années-là, j'ai tout donné, j'ai fait de mon mieux, j'avais un rôle ingrat. À l'époque... Euh, à l'époque, j'ai un rôle euh, un peu avec des chaînes aussi, encore une fois. Euh, un peu comme à l'époque. Parce qu'en en fait, c'est toujours la même chose. À l'époque, c'est Smith, c'est Shox qui lead. Et ils ont une vision bien à eux, très équipe de, de l'époque et pas de mouvement individuel. Et moi, j'avais envie de m'exprimer. Okay. Je travaillais beaucoup. Je voulais, je voulais faire d'autres choses, mais on me, les permet, on me disait non de ne pas le faire. Donc, euh, encore une fois, je n'allais pas au clash. Je restais dans ma cage. Je disais, OK, ils ne veulent pas que je le fasse. Bah, je vais jouer différemment. Mais même en jouant différemment, j'arrivais quand même à être bon. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, quand ça a été fini à l'époque, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ça me. Je retrouverai quelque chose. Le seul truc qui a été compliqué, c'est que G2 voulait me vendre à l'époque à une somme faramineuse et que j'ai eu du mal à retrouver une équipe. C'est juste ça. C'est cette période de 4-5 mois où j'ai pas eu d'équipe qui a été très compliquée. Mais le fait de partir de G2 de l'équipe en, en tant que tel… Ça t'a calmé la frustration limite que tu devais avoir en jouant. Euh, Mais clairement, c était, c était, c était, voilà, je, je, je croyais moins en, en ce qui se passait et, et c'était plus, euh, plus viable au final. C'était plus viable cette équipe, donc c'était pas si grave de, de partir. Je capte. Parce que du coup, en fait, le, derrière, c'est ce que j'ai vu, t'as rejoint l'équipe chez laquelle tu passeras le plus de temps jusque là dans ta carrière, Vita, ouais. avec euh, le, le grand prince Ziwo Happy, NBK et RPK. Euh, comment c'était pour toi de retourner dans une structure française des années après parce qu'au final la regarde on a parlé on a dit NV on a dit, euh, ça et ça faisait plus LDLc que tu avais pas fait une structure française Com comment c'était de retourner dans un truc euh, bien français alors quand je dis bien français les équipes roster étaient français mais pas les structures là c'est 100% français c'était comment pour toi en plus alors à l'époque en gros moi je, quand, quand G2 ça se termine en gros je veux euh, mon but c'est de, de continuer à jouer avec NBK ouais RPK n'a plus d'équipe, donc je joue avec RPK, je vais prendre Zero et le dernier, je ne sais pas. C'était mon idée. Et, euh, et en gros, ça, on a des discussions, etc. On commence. Voilà, mais euh, et, euh, et à l'époque, euh, bon, je parle un peu avec Neo ouais. sur, euh, sur, sur euh, Twitter ouais. et je lui dis que j'ai envie de, voilà, de reprendre, etc. Euh, faire une line up française, etc. Ou peut être une line up inter. À l'époque, on ne savait pas trop. Et en fait, il s'avère que derrière moi, en gros, il y a NBK qui vient me voir et qui me dit bah écoute, euh, on, on avance. À l'époque, il y avait faculty qui était notre coach, et ils, avaient, ils créaient, entre guillemets, le, le projet, eux ils m'ont dit, euh, voilà, notre cinquième, on veut Happy. Et moi, Vincent, bah, j'ai passé des super moments avec lui, etc., mais je ne veux pas rejouer avec lui. Okay. Parce que les erreurs du passé on rejoue avec les mêmes. Eh, C'est bon, je pense que ça n'allait pas fonctionner. J'ai dit non. J'ai dit non, bah, moi, je ne veux pas jouer avec lui. Et au final, il s'avère qu'ils préféraient lui à moi. Okay. Donc, ils ont demandé à d'autres joueurs. Et au final, moi, je me suis dit, ils m'ont redemandé, et je me suis dit, écoute, Ok, je vais le faire. Foutu pour je, foutu, pense, je, euh... je, je crois en quatre mecs, dont, dont moi, mais pas au cinquième. Donc on va voir comment ça se passe. Je vais donner encore une fois de mon côté comment tout, et on verra comment ça se passe. Et, euh, et à l'époque, je me rappelle, Faculty, bon, malheureusement disait qu'il avait des, des, des contacts avec Vita, mais il en avait, il avait des petits talks, mais n'était ouais. pas vraiment fait. Et il s'avère qu'au mois de juillet, août 2018, bah je vais voir Neo à peu où ils étaient à station F. La station F et, euh, et on discute, et, euh, et là tout se fait. Tout se fait. Euh, ils rachètent NBK et moi, ils rachètent Zio et NBK, euh, RPK et, euh, et API sont gratuits. Et là, Vitalik qui se crée. Et là, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'arriver et de représenter la France encore, euh, encore une fois, dans une structure comme celle-là, même si moi je ne suis pas. Euh, je connaissais Vitality, mais je ne connaissais pas trop. Ils étaient sur LoL, sur Call of Duty. Bah, je me rappelle de Call of Duty, bah parce oui. qu'à qu l'époque, bah, Neo, euh, Brox, Gotaga, on se voyait en LAN. quoi. On bah ouais. en LAN, Code CS. Quoi. On braillait comme et pas possible. Exactement, <rire> on, la folie. On, on, on se voyait, mais il mais n'y bon, avait pas d'intérêt. Moi, je connaissais Vita sans, sans connaître. Mais c'est vrai que l'époque euh, d'arriver euh, chez Vita, c'était quand même super, super sympa. Et, et ça faisait du bien de représenter les couleurs françaises, euh, encore une fois. Et qu'est-ce que tu qu que as pensé un peu de cette première itération de ce roster au final Est-ce que la victoire à Dreamhack Open Atlanta, quelques semaines après avoir rejoint, ça a un peu libéré le truc En fait, ce qui a libéré tout, c'est euh, l'arrivée de Ok. En fait, Ixtaz, il n'est pas avec nous euh, à ce tournoi-là, mais il prépare avec nous euh, depuis une semaine le tournoi. Et on perd le premier match de pool et on a un call en visio avec lui. Et, on, et là, il commence un peu à avoir de la vraie communication entre okay. nous. Il crée, il crée quelque chose. En fait, Ixtaz a créé quelque chose chez Vitality qui, qui, qui était très fort. Et, euh, et depuis, au et moment il est arrivé, en fait, avant, avant Atlanta, je crois qu'on perd euh, les trois premières euh, qualifs euh, pour aller au Major. Enfin, pour aller à la qualif du Major. Donc c'était les Open Qualifiers. Euh, on, on passe à la quatrième parce qu'il est là. On gagne la DreamHack Atlanta. La première équipe. Euh il y avait du potentiel parce qu'il y avait un mec comme ziwa qui arrivait, qui était déjà très fort, qui était déjà incroyable individuellement. Euh, RPK, il n'était pas encore très bon, mais il y avait une mésentente avec api Moi, j'étais vraiment bon à cette époque et on se disait qu'il y avait un potentiel. Et, euh, et le coach à l'époque, bah, euh, Extase, décide de se séparer ok Donc au final, qui revient à moi, mon idée de l'époque, de comment faire. Et moi, je me dis « Ok euh, » ouais ça y est c'est encore euh, c'est encore euh, c'est le moment vraiment que là ça va prendre de la gueule quoi. Okay. Je, je crois vraiment déjà en quatre joueurs on sépare de celui au final bah au final ça s'est passé un peu comme je le pensais euh, à l'époque et je me suis dit bah écoute euh, et à l'époque on prend Alex Alex ouais Alex et là directement on devient direct, ça clique pas directement enfin non pas directement je suis un peu un menteur mais en gros on change des rôles après parce qu'il devient il devient terreau et NBK lead en terreau, c'est un antiterroriste hein, pour ceux qui connaissent moins CS et là ça commence à partir. Donc 2018 en demi-teinte, on fait 4-5 mois ensemble, mais 2019 l'ascension de Vitality. Quoi. Et c'est là où ça commence à bien cliquer bah, Clairement, euh, je me rappelle, on passe pour aller au majeur à Katowice, on part en poule, mais on est euh, presque à passer en quart. Ensuite, on fait un tournoi à Shanghai, on fait un quart. Ensuite, on gagne... Et là, on a le trip américain parce qu'on gagne les 16 summits. On fait demi-finale, quart de finale à une Dreamhack à Dallas. Ouais. Et on gagne ECS qui, est notre plus, qui était notre plus gros, un gros tournoi à l'époque. Et on gagne ECS à Londres. Et là, ouais, c'est l'Ascension, c'est l'Ascension. Même l'Epicenter, il me semble, à la fin ah, à la fin. Ouais, la fin d'année, c'est le dernier tournoi, euh, avant, non, le dernier tournoi ouais, de, de 2019 exactement. Et, euh, et on fait finale à Cologne qui est le plus gros tournoi. On fait finale à Dreamhack Malmo. On fait vraiment une énorme ascension en 2019 qui a été une super année pour, euh, de CS pour, pour Vita. Et on a, on a quelque chose qui fonctionne quoi, à l'époque. Moi, j'avais bien aimé parce que j'étais venu vous voir au Starladder euh, au Major de Berlin en 2019 okay. à l'été. C'était vraiment grave cool. Et euh, en fait, c'est trop drôle. Deux fois, en prenant des vacances d'été, deux fois, j'étais dans des villes où il y avait un tournoi en même temps CS. Ah C'est incroyable. Le Starladder de Berlin et Copenhague, il y a un an et quelques où j'étais allé voir l'OL. J'avais passé le week-end et il y avait un tournoi CS en même temps. J'étais venu euh, mais à Copenhague. Ouais, à Copenhague, il y a un an et demi, c'était une blast. C'était même il y a un an, non C'était en novembre. Ouais, c'est ouais, bah, ah, celle qu'on a fait finale. Littéralement, oui. Ouais, ah, c'est vrai que c'est vrai. vrai J'étais ouais, passé. donc Du coup, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir venir voir deux fois ouais, de, incroyable, ce -là, ouais. des, des tournois CS et tout. J'avais bien kiffé. Euh, ce roster de Vitality t'en parle avec euh, de très bons mots. Et c'est normal parce que les résultats back le truc. Qu'est-ce qui lui manquait pour peut-être pouvoir faire encore mieux <rire> C'est marrant, mais c'est l'histoire française. C'est euh, un problème... Euh de mésentente entre, entre certaines personnes. OK. Il y a eu il y a, il y a eu des enfin il y avait deux façons de fonctionner qui étaient totalement différentes entre Alex et NBK. Ouais. Il faut il faut être honnête et les deux voulaient être capitaine de l'équipe. Et t'avais X-Taz au milieu qui devait gérer. Donc on est arrivé à des tournois où on n'avait même pas de capitaine. Okay. En fait, on disait on n'a pas de capitaine à ce tournoi. Okay, donc à Cologne, dur. on y va. Je me rappelle, c'est des choses qui s'affoient du tout, mais Alex voulait quitter l'équipe parce que ça ne se passait pas bien du tout. Il y a, au final, il n'y a que. Bah, maintenant, il y a Zio, il le sait, mais je pense qu'il Becker ne le sait même pas. Je ne sais même pas s'il il le sait. Mais il veut quitter l'équipe parce qu'il n'aime pas la façon de faire, il ne se sent pas bien, etc. Okay. Donc en gros, Rémi, on arrive à Cologne, on fait finale parce qu'on est fort, mais. L'entente dans l'équipe <rire> n'est pas bonne. Donc, on arrive, encore une fois, bravo à lui. ils arrivent Lui, il arrive avec, euh, avec notre manager à apaiser les tensions en disant écoutez, là, on arrête un peu, il n'y a pas de capitaine, on fait ça. Il y a un leader terreau, un leader système il n'y a pas de capitaine. Et au final, on s'en sort, on fait quand même des bons résultats. Mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Quoi. Moi, c'est assez drôle parce qu'en regardant un peu, j'ai vu, uh, Vita a vécu plein de changements de roster depuis que tu y es, euh, entre Alex, RPK, Mizuta, Kyojin et d'autres. Maintenant, Dupré, Magic, Spring. Tu as joué toute ta carrière avec des Français mais maintenant, tu es passé à l'Inter. Enfin, tu es passé. Voilà, Vita est passé à l'Inter. Raconte-nous comment tu as vécu ce passage. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de, de, des discussions autour de ce passage-là Après dix ans à jouer avec des Français. Euh, moi, je comprends la nostalgie. Je comprends la nostalgie, mais la scène française, euh... enfin, elle peut être rattrapable, mais pas tout de suite. Ok. Il y a, il a, il a, il a du travail. Et, euh, et, euh, et je comprends Vitality de, de vouloir passer à l'international et, et, et de passer et de ne pas attendre deux ans que ça revienne. Enfin, on a pris deux fois des très jeunes joueurs comme Mizuta et Kiyojin. On a galéré comme des malades à aller faire progresser. Ouais. Et on a quand même réussi les deux à les faire progresser et à gagner des tournois quand même. Donc ça, ça a marqué quelque chose, mais ça a marqué quand même un peu. Euh... Oui, les gens peuvent dire, oui, bah, vous avez pas beaucoup, fait, fait beaucoup mieux cette année. C'est vrai, on a gagné un tournoi, on a fait une finale. C'est pas incroyable. Après, le niveau de jeu est meilleur aussi. Je pense. Je l'ai mis dans un truc il n'y a pas longtemps, mais je pense qu'avec la meilleure même line up l'année dernière, je pense qu'on ne fait pas du tout les mêmes résultats que cette année. Okay. Pour être honnête, Genre, le, tu le sens niveau en il... ah, 2022, le niveau a pris un gros step en, en, en, en avant et, euh, et le passage à l'Inter, il, il était normal et, euh, et au final, bah, maintenant, je m'y suis habitué. Ça fait ça va faire un an hein, bientôt qu'on est en Inter, mais je m'y suis totalement habitué. Et ouais, c'est hyper cool de pouvoir changer et de sortir un peu de sa zone de confort. C'était une bonne chose bah, Totalement. Mais, de toute façon, s'ils veulent construire en, en France, je l'ai dit, je l'ai dit avant. La scène, avant qu'elle revienne, il va falloir attendre un petit peu. Il va falloir du travail. Exactement, il va falloir attendre quelques années. Et peut-être qu'elle reviendra, je ne sais pas. Mais moi, je, je me rappelle, euh, en tant que leader en 2021 ou en 2020, je disais toujours aux jeunes, parce que bah, Mizuta, Keogine, ni même Nivera, c'est des jeunes et, euh, et ils savent pas encore euh, l'éthique de travail, etc. J'ai de leur expliquer, mais c'est vrai que c'était dur. Et je leur ai dit, mais même Azio, je disais ça, malgré qu'il a un talent énorme, mais je leur disais tous, vous vous rendez pas compte quand on va partir et quand les anciens vont partir, la claque que vous allez prendre. Je suis honnête. Les gens, pour eux, on est flingué, on est moins fort. C'est vrai qu'on est, on est devenu des joueurs qui… Moi, par exemple, je ne me mets pas du tout en avant. Je les mm -hmm. préfère mettre les autres en avant que moi. Euh, un mec comme Ziwa par exemple, je lui donne tout. Mm -hmm. Parce que je, je sais qu'il a un potentiel énorme et je sais qu'il est fort. Euh, parce que voilà, c'est juste de l'altruisme et de, du bon sens. Et, euh, mais on, a, on, on connaît le jeu et on crée la structure autour pour que ça fonctionne. Et j'aurais dit, mais quand on va partir vous ne vous rendez pas compte que ça va être très compliqué pour vous. Donc, on veut, moi, ce que je veux de vous, ce que j'ai envie de vous apprendre, c'est pour que vous, vous l'appreniez aussi aux autres. Après. Ouais, pour vous on, le transmettiez. Ouais. Exactement, parce que nous, qu'on ne sera plus là, qui le fera Qui le fera en fait Donc, on est, nous, on, on, on essaie que vous progressiez, on essaie de vous donner des, des outils pour progresser, parce que nous, on a 15 ans de carrière et ça fait 13 ans qu'on fait des LAN et qu'on en gagne. Donc on a envie de vous donner ça pour que vous donniez vous aussi à, à apprendre ça à la, à la génération d'après, etc. Et c'est vrai qu'il y a ce passage. Moi, des, des joueurs comme moi, dans ma carrière, je n'en ai, ai, ai, ai pas connu, malheureusement. Des joueurs aussi déterminés que moi, etc. Après, je, suis, je pense que je suis un peu un cas à part. Ouais. Je, suis, je suis un peu un, un « fou » dans ma tête, dans, dans, dans, dans la façon de faire. Je, je donne vraiment beaucoup. Et, et c'est vrai que ouais, j'ai rarement eu… exit était comme ça, Alex aussi un peu… Mais, euh, mais j'ai rarement pu donner à quelqu'un euh, d'aussi passionné que moi et aussi euh, ouais, qui aime autant CS et qui a envie autant de travailler et de tout donner pour ça. Quoi. Et qui se, rend, qui, se rend, qui se rend compte de la chance qu'il a d'être professionnel, de voyager dans le monde en jouant en jeu vidéo, quoi, tout simplement. Je vois. Et du coup, c'est assez marrant parce que moi, la question vient logiquement, je l'avais même noté ça sur mon script, c'est quoi ta relation avec Ziwo Maintenant, ça fait trois ans et demi que vous êtes chez Vita quatre, ensemble. Même, quatre. Quatre, ouais, quatre, depuis octobre. Ça fait quatre ans que vous êtes ensemble sur la même équipe. Vous êtes les deux à avoir survécu à tous les changements, etc. Je suis ça... prochain. Il y a plus de chances que ce soit moi, que ce soit lui. C'est <rire> quoi ta relation un peu euh, avec ah, On a une super relation. Euh, on, a, on, a, on grandit ensemble. On grandit. Euh... enfin Moi, je suis arrivé, c'était un enfant. Maintenant, ça devient, ça devient un, un, un homme. Et c'est pas du tout le même. C'est vrai que la chance qu'on a avec Zio, c'est que c'est un, c'est un, être humain incroyable. Il a un talent. C'est, il a le talent de Messi, si on peut comparer au football. Et le mec dit rien. Le mec. Enfin, tu peux lui dire des choses et il les prend pas mal. Il il comprend. Et moi, je me rappelle au début, je lui, il est arrivé dans l'équipe. Il a joué une, semaine avec nous. Je lui dit ok, je suis honnête avec toi. Individuellement, j'ai rien à t'apprendre. T'es trop fort. J'ai 10 ans de CS, euh, j'ai 10 ans au niveau, j'ai rien, rien à t'apprendre. Mais par contre, je vais tout apprendre au niveau d'équipe. Et, et encore aujourd'hui, moi, en tant que joueur, je, je connais beaucoup plus que lui au niveau de l'équipe. Ouais. Mais, j'ai dit individuellement, évidemment, j'ai rien à t'apprendre. Mais je, moi, mon but, euh, ça a toujours été que ce soit le meilleur possible. Que ce soit le meilleur possible, avoir un talent comme lui, euh, c'est de le mettre dans les meilleures conditions, etc. Et en plus, c'est un être humain incroyable, donc euh, bah, t'as envie de lui donner, quoi. T'as envie de lui donner, tout simplement. Ça fait un petit peu pris sous ton aile et tout je sais pas si je l'ai pris sous mon aile parce que parce que voilà mais oui j'ai essayé euh, je pense qu'on lui a appris des choses de la vie parce que c'était quelqu'un bah qui sortait pas énormément etc donc on a on a découvert aussi enfin via le voyage via le restaurant des choses comme ça où lui était beaucoup plus euh, bah était beaucoup plus sédentaire ouais, jouait, réservé, ouais. jouait au PC etc maintenant bah c'est vrai que c'est le Zio 2018 que j'ai rencontré à la première première fois avec Chevy, euh, en tête à tête et le Zio maintenant c'est pas du tout le même, mais, mais c'est superbe l'évolution qu'il a eu en tant qu'être humain. Mais même s'il a eu ce incroyable palmarès individuel et ce niveau, bah, il ne change pas. Et ça, c'est incroyable, c'est du jamais vu. Et, et j'espère qu'il continuera à être comme ça toute sa carrière parce que c'est un, un bonheur d'être avec lui en tout cas. L'immense, l'immense, l'immense, grosse dédicace à lui. Euh, comme on, moi, j'ai noté un petit peu, euh, alors tu l'as dit en tout début d'émission où il n'y avait pas encore tout le monde, mais vous venez à la fois de remporter, comme je dis, un, un bon titre euh, début octobre, quand même, le SL Pro League, mais en même temps, petit résultat décevant à Rio. Euh, C'était la fatigue, c'est ça, l'enchaînement de toutes les choses, un petit peu bon, pas on Sans dire que c'est 100% ça, tu je vois. vois je n'ai pas sûr. trouvé d'excuses, mais... Euh, moi, je suis arrivé, on euh, j'ai repris on a repris le 8 août. Le 8 août, et, euh, et le 8 août, on s'est dit, écoute, euh, écoutez on a fait de la merde la première partie de saison j'étais honnête j'ai dit je pense que on s'est pas assez donné euh, là on n'a plus d'excuses on a on a la line up qu'on qu qu niveau rôle etc qui va donc maintenant il faut sortir les deux du cul, tout simplement et il faut se donner et euh, donc on a eu notre ascension ça a commencé à bien se passer euh, vraiment de du début d'année à EPL euh, au final EPL ascension on est de mieux en mieux on n'est pas à notre maximum mais on est de mieux en mieux et, euh, et au final euh, oh, on est enfin euh, les EPL par exemple enfin on gagne les EPL. une belle victoire. Belle victoire. 8 heures de match. Euh, je finis, on finit 1h du matin. Euh, donc lundi matin, 1h du matin. Euh, euphorie de match, etc. Tu ne dors pas avant 5h. Le lendemain, Média Day. Mardi, on commence déjà le tournoi d'après. Okay. Donc euh, niveau... Euh, en plus, un tournoi important qui s'est à la qualif du major. C'est un tournoi stressant. C'est un tournoi... Là, on commence déjà le tournoi... Pas terrible. Pas dans les meilleures conditions. Ouais. Et ensuite, je pense qu'on gère mal notre calendrier, on joue un peu trop, on fait un bootcamp en Serbie pour un, un tournoi alors qu'on n'aurait jamais dû faire, ça nous fatigue. Et on arrive à Rio, on a fait une bonne préparation, je sens qu'on peut être bon. Mais ouais, je... par exemple, c'est marrant, mais Spinks qui est jeune, Ziwo qui sont jeunes, je, je, je les vois sur leur PC. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça, j'ai vais avoir 30 ans. Il est vrai que Fatigue quoi, tu la sens, tu la sens plus qu'eux, parce que bah, tu... tu ah, ils sont ]ieux. jeunes, ils sont frais, toi tu Exactement. faisais depuis 2007. <rire> Exactement, mais, mais même eux je les sens crever. Et là je me dis on a, on a raté quelque chose. Et au final, bien sûr qu'il y a d'autres choses. On, avait, on manquait de niveau, etc. Il y a plein de choses, mais la fatigue nous a, nous a fait beaucoup de mal. Et, euh, et, euh, et au final, bah, bah, ça aide pas quoi. Ça aide pas et on fait, et on fait un majeur totalement décevant. On doit gagner des games contre Mousse, par exemple. Bah, tous les fans de CS euh, ouais. se rappelleront de cette game. Ouais, on, ouais. on gagne 7-0, on gagne, gagne 15-13, et on ne gagne pas ce, ce, cette map. Et, et si on passe à 2-1, bah, peut-être que le tournoi est différent et c'est toujours la même chose. Ouais, comme d'hab, c'est une autre histoire. Exactement. Et des fois, ça un, sert un match pas que, que tu dois chose. gagner et que tu ne gagnes pas dans ces, dans ces gros tournois, bah, il est difficile. On perd, euh, je, sur quatre maps qu'on perd, on en perd trois en overtime. Donc difficile, quoi totalement difficile. Et, euh, et euh, ouais, claque sur la tête, quoi, parce que ça fait deux majors de suite où on passe pas les poules et, et c'est notre, notre objectif à nous aussi. Et c'est vrai que ça fait mal parce qu'il y a l'ascension de l'équipe. On sent qu'on est de mieux en mieux. On sent qu'il y a quelque chose qui se crée. Et là, ouais. on tombe. Quoi. Ça vient un peu remettre les choses en question. Mais après, ouais. franchement, je pense que s'il y a la force mentale pour passer au-dessus de ça et, et reprendre cette ascension, il bah, y a quand même quelque chose avec en ligne de mire le major à Paris euh, qui est là dans, dans, ça, Mais... dans quelques mois et que je pense que vous devez attendre euh, comme bah, ça. Quoi. La chance qu'on a sur CS... Euh, par exemple, nous, notre, notre manager, c'est un, un ancien euh, séiste qui ouais. faisait du canoë etc. Et il a fait les Jeux Olympiques, euh, médaille de bronze, etc. Et eux, leurs leur Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Nous, des majors, on en a tous les 6 mois. Là, euh, là le, mon prochain tournoi, c'est dans une semaine. Ouais. Non, et c'est un énorme tournoi. Donc, en fait, la chance qu'on a, c'est de pouvoir passer à autre chose après un gros tournoi. Et peut-être que dans les têtes, bien sûr, bah, tout le monde se dit « ouais vous avez été décevant ». Oh, bah, oui, on était décevant et je suis premier à le dire et j'ai un seum incroyable. Et, et c'est difficile, même pour moi, je, je, parce que… Peu importe les raisons, et tu te sens coupable, et tu te remets en question, etc. Mais là, on a un tournoi déjà. Et si. Si on arrive à faire un bon résultat, bah, ça va un peu gommer euh, ouais. ce qui s'est passé avant. Donc, euh, donc, on a cette chance sur CS et qu'on ait énormément de tournois et qu'on puisse se rattraper euh, deux semaines après. En, en parlant un peu de ça, du coup, toi, toi qui es joueur professionnel de CS depuis 15 ans et qui a vécu tout, je sais notamment que les burnouts, ça a été des euh, grosses discussions sur la scène, notamment chez Astralis et tout. Euh, toi, maintenant, qui a, enfin, toi qui a une grosse expérience, qu'est-ce que tu penses de l'apport de Valve sur son jeu comparé à un Riot qui contrôle tout Tu préférerais peut-être un format plus comme il se fait sur League of Legends ou alors toi, t'es content avec la scène actuelle Ce serait quoi peut-être, toi, des <rire> choses à dire sur euh, ça en tant que joueur bah, C'est un mix des deux en fait. Parce que je pense que ce que fait Riot, c'est pas bon. Avoir le contrôle sur tout, euh, généralement, ce qu'on contrôle sur tout, sans, sans qu'on puisse rien dire, c'est jamais bon. Regardez sur League of Legends, si tu passes pas les pools pour aller au Worlds, t'as 5 mois de vacances, 4 oui. mois de vacances euh, Ouais, ouais, Voilà, enfin un C'est trop en fait. Je pense que c'est trop et CS, c'est trop open. CS, euh, on est tournois tout le temps. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, trois premiers mois, j'ai eu huit jours de repos, un truc comme ouais. ça. Enfin, c'est, un délire et on n'avait pas le choix quoi. Enfin, on aurait pu des choses mieux gérer, mais, mais c'est un délire quoi. Tu, tu t'arrêtes pas quoi. Tu t'arrêtes pas et au final la qualité de CS bah, elle est moins, elle est moins sympa quoi. Euh, automatiquement. Donc je pense qu'il y a un mix des deux à avoir et j'ai pas la solution, j'ai pas, j'ai pas la recette magique. Mais en tout cas un mix des deux pourrait, pourrait, pourrait être euh, idéal pour CS. Je vois. Genre, genre un format peut-être un peu championnat, mais tout en ayant suffisamment de tournois ici et là. pour que... Mais je pense que, que, que tout le monde puisse s'exprimer et tout le monde puisse faire un tournoi. Demain, tu t'appelles euh, Pierre-Paul-Jacques ou Philippe. Tu veux faire un tournoi CS, as un peu d'argent, tu peux le faire ouais. si les, les équipes viennent. C'est les équipes qui décident. Enfin, maintenant, il y a des contrats. Ouais, C'est un peu différent. Il y, y, y a quand même des contrats avec ESL, avec Blas. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais en tout cas, il euh, y, a, y a quand même des idées. Mais après, ouais, le calendrier, est trop long. Il y a, y a des tournois. Enfin... Des tournois genre enfin euh, qui, qui prennent trop de temps. La Blast, on a on a on, à la reprise, on a Blast et euh, la dernière Blast était genre dix jours pour euh, des groupes. Et les trois premiers on avait un jour de compétition, après on avait cinq jours à rien faire à Copenhague, quoi. Ouais. Donc ok on l'utilise en bootcamp, mais je préfère être chez moi quoi, pour me reposer, pour prendre un peu d'énergie, etc. Parce que c'est toujours pareil. Euh, L'endroit le, le, où tu, tu te ressources le plus, c'est chez toi. Quoi. Bah oui. Genre même si pendant ces cinq jours-là, t'es posé, tout ça, machin, encore es une fois. pas dans ton lit, t'es pas... Même si on a quand même souvent des chambres solo, mais, mais ça manque quand même des fois d'avoir un peu... Par exemple, les joueurs de foot, ils sont, ils sont bien plus à la maison que nous on l'est. Hein. Déjà, ils ont les matchs à domicile. J'ai pas de matchs à domicile, moi. C'est vrai. J'ai les entraînements à domicile. <rire> Grave drôle. Euh, en parlant un peu de, de, de travail, qu'est-ce que tu attends un peu de l'arrivée d'Anubis ah bah moi, bah, je, me suis, je me suis déjà donné beaucoup sur la carte. Hein. Il, faut, il, faut, il, faut, il faut préparer tout ce qui, tout ce qui se passe. C'est cool. Parce que, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu le feeling d'une nouvelle map. Parce qu'il est ancien, mais on ne la joue pas. Et il y avait, euh, comment ça s'appelle il y a eu Vertigo qui était arrivé il y a trois ans, trois ans et demi, un truc comme ça. Ouais. Donc, euh, revoir une nouvelle map, recréer des choses, réfléchir, euh, se dire comment ils vont jouer, comment la map va se jouer. C'est super intéressant. T'es content de ça Bah ouais, bah là en plus, c'est marrant, c'est que bah, les, les... j'aime bien traîner quand même avec la, la petite jeunesse. Quand je grind, en fait, je joue avec les, les plus jeunes, de, par exemple de LDLC, des, des petits jeunes comme ça. Et, euh, et eux qui ont un peu créé la map. Euh, vu la map, mais pas encore trop, bah, je suis allé avec eux. J'aurais montré tous les trucs que j'avais travaillé, etc. leur dire, je pense que la map elle va jouer comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est vrai que c'est cool d'avoir quelque chose de nouveau et de pouvoir de pouvoir donner du temps sur quelque chose de nouveau. En fait, en tant que grinder, toi, gros travailleur ça, ça doit te parler. Ah moi, clairement, genre moi, c'est ce que j'avais vu euh, et ce qu'on m'a dit au moment de préparer cette émission, on m'avait dit que genre même existence disait que tu t'étais peut être pas le plus talentueux, sans insulte, ouais. euh, sur le papier, mais que tu étais le plus gros travailleur. Ouais, clairement, mais ça je... se traduit de cette manière. La seule raison que je sois encore là, au top niveau, c'est n'est pas mon talent, c'est mon travail. C'est mon travail. Euh, un, un joueur qui a malheureusement, depuis quelques temps, bon, maintenant, qui, qui s'est relancé, mais qui a eu une période un peu creuse c'est Kenny. Ouais. Kenny, son talent, il, il est bien plus grand que le mien. Mais je suis sans, et je pense que ce sera le premier à le dire, sans, sans problème, je suis un, un plus, bien plus gros travers que lui. J'ai Et j'ai su me remettre en question dans les bons moments, et j'ai su, euh, su faire les, les, les choses au bon moment, et, m, et me donner aussi. Quoi. Et je pense que ça, c'est quelque chose... Bah, quand on voit une personne qui se donne, bah, j'essaye aussi que ça crée quelque chose pour le groupe et que le groupe me suive. Quoi. Quand on voit quelqu'un qui travaille, qui se dit Putain, mais c'est un truc de ouf, des fois tu devrais te calmer. Quoi. Et, euh, et moi, c'est vrai que j'ai envie de tout donner et j'ai envie de me donner les moyens d'arriver à faire des, des, de grandes choses. Ça ressemble concrètement à, à, à quoi pour toi, genre euh, une journée de grind un peu classique en imaginant tout ce que tu fais en solo et plus les pracs euh, d'équipe C'est pour quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'un joueur CSGO fait quand il s'entraîne. En gros, quand je veux grind une semaine, je vais, je vais surtout le faire. Enfin euh, grind, euh, en gros, je vais euh, alors, je sais pas, déjà, je ne suis pas un énorme du matin. On commence à 10h. Ok. Donc moi, je me lève 1h30 avant, je me lève à 8h30. Moi, je je pas, pas trop le matin, mais il n'y a pas le choix. Ouais. Donc euh, en gros, je fais toujours euh, 30 minutes d'entraînement à div de deathmatch euh, avant, de, avant de démarrer. Ensuite, euh, 10 midi, en gros, on fait de la, de la théorie en équipe. Ensuite, on fait 4 heures d'entraînement, donc de 13 à 18 avec une heure de pause au milieu. Donc ensuite, généralement, je me pose, je mange, etc. Et à 20 heures, je reprends et je peux jouer, ouais, je joue de 20 h à 23. Quoi, okay. ça. Donc ça fait quand même du 10 heures, 23 heures avec des petites pauses. et, euh, et, euh, et Donc soit je joue, soit euh, bah, j'analyse je, je, ce qu'on fait en équipe, euh, la stratégie, etc. et être meilleur. Mais ce que je préfère, la stratégie, je préfère le faire le dimanche. En gros, le samedi, généralement, je ne fais rien. Mmh. J'essaye d'être loin du PC. Et le dimanche, je travaille vraiment sur ce qu'on fait. Donc, euh, nous, on a, en fait, la, la chance qu'on a sur CS, c'est qu'on a des heures de jeu. Donc, on voit en fait combien un joueur joue les 15 derniers jours. Mais moi, par exemple, bah, j'ai des heures qui ne comptent pas parce que je ne les ai pas passées à jouer sur le serveur, mais je les ai passées à tout analyser, à regarder des matchs, à regarder des, des autres trucs pour, pour que nous, notre... notre notre jeu soit meilleur. quoi. Donc des fois, les dimanches, la fois dimanche, pas, di pas dimanche dernier, mais celui d'avant, je j'ai vu à mon moment j'étais sur le PC à 13h, j'ai commencé et à un moment donné, je regarde, il fait nuit, il était déjà 19h, j'avais ouais. travaillé 6h sans m'arrêter et, et pour, bah, pour préparer aussi la, la semaine d'entraînement d'après. J'aime bien arriver. Généralement, on fait deux, deux cartes par jour et j'aime bien arriver en ayant mes trucs préparés et arrivé le, le lundi matin le ouais, lundi, tenez matin, les gars, lundi matin noté ça. exactement on a ça à bosser le coach aussi note des choses et on met en commun et on et on déroule ça quoi. donc j'ai toujours généralement avant chaque semaine j'ai quelque chose de préparé etc à part quand quand il y a les vacances de saison donc entre là on, on va avoir des vacances de demi de, de saison et là je coupe complètement enfin, là on a deux semaines et demi je coupe deux semaines et demi okay. j'ai besoin j'ai besoin de soit pareil on a eu dix jours de repos après le major j'ai coupé je, non, j'ai coupé, euh, les deux derniers jours, je me suis remis parce que j'avais un peu de travail à faire parce que c'était pas un, comme euh, demi-saison, ah, mais j'ai quand même quelqu'un avec le temps, je peux moins grind qu'avant quand même, je suis plus fatigué rapidement, etc. Et, et j'ai pas envie d'aller au burn out, j'ai été pas loin à des moments, parce qu'on en a parlé tout à l'heure et j'étais pas loin à des moments, mmh. donc je préfère un peu euh, faire attention et prendre du, euh, soin de moi, entre Et quel faire de manière projet. plus intelligente. Ouais, pour, Exactement, euh, euh... donc prendre un peu de repos et me regrinder au moment où je dois le faire, où je me sens prêt. quoi. Je, je comprends, je comprends. Mais c'est assez cool parce que tout ce côté un, un, euh, tactique, tout ce côté grind et tout, je trouve que ça corrèle aussi un peu avec ton passage en l'inding game, non À partir de 2020, quel impact ça a eu sur ton jeu et ta manière de, de fonctionner Moi, en fait, c'est marrant parce que j'ai une image un peu. Euh, quand les gens ne me connaissent pas, en gros, j'étais entry-fragger. Et lentry fragueur, ça peut. Enfin, moi, j'étais à courir, quoi. Et c'est un peu le teubé de l'équipe, quoi. C'est un peu vu comme ça, des fois. Et les gens me disaient, mais c'est pas possible que ce mec y valide. Mais moi, en fait, j'ai toujours fait ce rôle déjà parce que j'aimais, mais aussi parce que. Il en fallait un. Et que comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait bien une personne qui se mette un peu en retrait par rapport aux autres. Et qui accepte. Et ouais. qui accepte d'être bah, la viande. Et moi, j'ai accepté d'être la viande pendant 6 pendant ans, 7 ans. Et à un moment donné, bah, voilà quoi. Mais, mais l'aspect tactique m'a toujours plu. Je me rappelle bah, qu'on parle de cette Maxlan gagnée avec 3D max. Mmh. Je sèche les cours à l'époque, <rire> pas à faire, hein. ne faites surtout pas ça chez vous. Et euh, pour préparer avec mon, avec mon leader in game, les prochains tournois. Quoi. Okay. On était à 10 heures du matin sur le serveur. À l'époque, personne ne faisait ça, personne faisait ça. Ouais. Et moi, j'étais déjà à détraquer des, des, des stuff <rire> de machin. J'étais déjà à fond dans la tactique quoi. et euh, je crée déjà des strats et tout. J'avais 17, 18 ans et ça m'a toujours intéressé. En fait, au fur et à mesure des, des, des années, euh, peu importe le lead avec lequel, lequel j'avais, j'étais euh, à créer des choses et à comprendre le CS. Euh, euh, de A à Z quoi. Je vois. Et euh, ça m'a toujours plu euh, au, au plus profond quoi. Et donc du coup maintenant tu le retranscris toi-même. Euh... Exactement. Avant bah je faisais partie du jeu mais c'était pas moi euh, le, le, le vrai créateur de tout. Moi j'apportais mes idées. Le leader les prenait, elle la prenait pas. Mais moi j'arrivais je disais, ah, j'ai ça. Ok on prend, on prend pas. Bah, tant pis quoi. Ça, ok. Tant pis. Je vois. Mais en tout cas moi j'étais comme ça, j'étais euh, j'étais comme ça. Et maintenant bah, c'est moi qui crée tout. Donc euh... enfin pas tout. Je vais pas me donner. Mais euh... mais maintenant c'est moi qui dis, ok bah ça on prend. Moi je suis en fait, ce que j'ai manqué un peu dans ma carrière aussi, c'était des personnes qui, qui écoutent plus. Alors, les leaders, en fait, ont été très euh, tunnel vision. Okay. Ils avaient leur vision et il ne fallait pas trop aller euh, en dehors. Il fallait que ce soit ça qui soit fait. J'ai eu manière. ça pendant bah, jusque, jusque Alex. Hein. Alex, il a été un peu moins à des moments, mais il l'a été quand même. Et au final, bah, moi, je ne voulais pas ça. Donc, bien sûr, il faut que tu aies dans ton identité, faut que aies ta façon de penser et ta façon de faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut écouter les autres. Donc, euh, bah, j'ai Magis, par exemple, dans, dans l'équipe actuelle, qui, qui est quand même un bosseur et qui aime bien arriver avec des nouveaux trucs, etc., ou euh, euh, le coach. Et, euh, et euh, en fait, il faut, faut que j'arrive à m'ouvrir et dire « Ok, bah ça, il faut que je l'utilise parce que c'est moi qui vais le call, donc il faut que je le sente. » Donc, je ne vais pas dire oui à tout, mais à, à pas mal de trucs, bah je dis « Ouais, ça, ça pourrait être intéressant de le, de le mettre, go le faire. » Et je sais que moi, quand on me disait oui à l'époque sur ce genre de choses, et bah ça crée quelque chose et ça te met en confiance. Okay. Donc, moi, j'essaye de retranscrire ça à mes joueurs et de leur, de leur faire sentir qu'ils sentent bien. Et donc, bah, par exemple, Madis qui est quelqu'un ou même bah, des mecs qui arrivent et disent ah, j'aimerais bien faire ça. Voilà. Après Zwo, ça va être moins un travailleur. Donc moi, je vais regarder des, des autres personnes. Je vais regarder ce qu'ils font. Je dis ah putain, ce serait pas mal de faire ça. Viens, je te fais faire ça. Donc, euh, c'est marrant, mais je trouve pas mal de mauvais individuels, même des, des, des, des, des nouveaux petits trucs un peu que je viens de travailler ou que j'ai vu euh, quelqu'un faire et qui n'est pas encore trop connu. Et au final, euh, c'est un truc que je devrais peut-être un peu moins faire, mais je suis altruiste et je le donne à quelqu'un. On okay. peut le faire moi, je le, faire, je le donne à quelqu'un. <rire> je dis tiens, j'ai un nouveau truc, prends-le si tu veux, tu vas, or, tu vas te régaler. Et au final, le mec, il se régale et j'en je, donne 80% zéro, par exemple. Je lui dis bah, allez tiens, il y a un nouveau truc, tiens je, te, je, vais, te mettre, je vais te mettre comme ça. Quoi. <rire> et et, et c'est des choses qui ne se voient pas. Mais après, je m'en fiche que ça ne se voit pas. Mais c'est vrai que je devrais être des fois un peu plus, penser un peu plus à moi et le faire pour moi. Quoi. Bon, et, je vois. Et parce que ça me... Parce que des fois, ben, en tant que joueur, ça fait quand même du bien aussi, même si c'est cool d'être altruiste, mais il faut, faut avoir une, une balance. Je vois. Et que je ne pas parfois. Je, je vais terminer gentiment avec une dernière petite question, histoire de. Tu as affronté bah, quasiment toutes, bah, as affronté toutes les équipes qui ont été dominantes à un moment ou l'autre sur CS. Euh, Navi il y a quelques mois, euh, aller FaZe, euh, euh, Astralis, etc., etc. Quelle est pour toi l'équipe la plus forte que tu as jouée Contre qui tu as joué Genre vraiment, tu as joué contre ces mecs, tu as fait. <rire> Là, là, c'est chaud. J'en ai eu deux, on va dire. Vas-y. En fait, c'est même pas Astralis, par exemple, parce que eux, je les ai pas trop joués. Ouais. En fait, il y a Liquid. Liquid euh, 2019, ouais. a, je crois 5-6 tours de suite. Et individuellement, c'est des monstres. Et ils sont trop forts. Et je me rappelle, hein, je suis sur mon, sur mon écran, ça va trop vite. J'ai pas le temps de tirer, en fait. Si, j'ai le temps de tirer, mais il faut vraiment que je tire deux balles. Ouais, ouais, ouais, Et les mecs me sèchent, me sèchent, me sèchent. J'ai une finale à Cologne qu'on perd où je suis... Très mauvais, mais je me dis, mais c'est pas possible. Genre, ce que je prends, c'est grave. Bah Franchement, maintenant, j'ai aucun regret. Les mecs étaient, étaient beaucoup trop forts. Et je, je me doutais qu'individuellement, il n'y avait pas à avoir autant. Et si j'aimerais bien en choisir une deuxième, c'est euh, Navi. Mmh. Mais c'est pour des raisons différentes de Navi. D'accord. Parce que Navi, en fait, tactiquement, ils n'étaient pas mauvais, mais ce n'étaient pas des dieux. Mais individuellement, ils étaient très forts, encore une fois. Et le truc qui était dur, c'est qu'avec la line-up française, moi, je, encore une fois, je travaillais beaucoup et je voulais les battre. Par exemple, on est au Major à Stockholm, on les perd en quart, on perd 16-13 saisons, c'est assez serré. Même si on, on, on est devant, on est enfin, je sens qu'on est meilleur que sur la carte, alors c'est leur meilleure map, etc. Et je sens que je fais les bons trucs, les bons calls. Mais le mec, on arrive à 3 sur lui, il nous éclate. Et c'était si dur pour moi parce que je savais qu'on faisait les bonnes choses. Ouais. Je savais que tactiquement, on était dans le juste. et que je, je, je, je Par exemple, la game au Major, je la, je la prépare, mais elle, elle me met 6-7 heures à la préparer. Je la prépare comme un dingue. Je la prépare comme un dingue. Et je suis tellement en confiance quand on les joue dans ce que je vais call. Mais si tu tues... CS, c'est un FPS, first ouais, personal shooter. Si tu tires pas en premier, tu perds. Tu peux faire les meilleurs trucs du monde, tu peux faire les meilleurs flashs, les meilleurs smokes, les meilleurs molotovs, ça ne changera rien. Et il était dur ce moment parce que je sentais que on était meilleur que tactiquement. Mais que bah, individuellement, on ne suivait pas. Quoi. Ah là là là là. Et bah, tu peux rien faire. quoi Et on les a perdus euh, 7 fois, 8 fois de suite euh, en 2021. Voilà, on ne pouvait, pouvait pas les battre. On a fait les battre une fois en finale à Pro League, c'était en, en, en ligne. On est à deux doigts de les battre et on perd euh, 16-14, je crois, la dernière carte, mais c'était tendu de ouf et on ah perd. Là. Mais, euh, mais ouais, on n'arrivait pas à les battre. Après, bah, on a mis un an et demi à les battre. Et eh bien écoute, écoute, écoute, monsieur, ça vient gentiment finir. C'est assez drôle que tu aies dit, dit le Liquid 2019. Beaucoup de gens ne s'y attendaient pas, mais c'est assez intéressant euh, de l'écouter. Et de même pour le Navi, euh, franchement, c'était passionnant et ça a donné une belle heure et demie. Je te remercie, avec d'avoir accepté de venir, d'être un petit peu euh, confié. J'espère que ça te fait du plaisir, toi aussi, d'un oh peu… Bah c'était cool, franchement, j'ai… Alors, j'ai pas souvent l'occasion. c'est la première émission que je fais comme ça. Ouais. Euh, mais c'était vraiment sympa. Franchement, c'était vraiment cool. Euh, super euh, bien préparé. Euh, tu t as, t as, t as fait le tour de, de tout ce qu'il fallait. Merci. J'ai une bonne mémoire. Donc euh, généralement, ça, oui, ça, ça, ça, ça suit. Mais, mais en tout cas, super, super moment ici. Ça m'a fait plaisir et j'espère que ça a fait pl plaisir aux gens aussi. Donc merci, merci beaucoup à toi. Tiens, regarde, regarde le chat, ils sont contents, ils sont contents. Regarde alors moi également, je vous remercie les amis du chat. J'espère que vous avez apprécié l'émission, que c'était grave cool. Merci à tous. Euh, franchement, ça fait vraiment super plaisir. montrer lui un peu d'amour et tout ça important. tu C'est cool parce que ça montre aux invités que quand ils viennent s'exprimer, qui s'expriment bien, ils prennent le temps de se confier, ça vous fait plaisir, donc c'est cool. Je vous remercie, comme d'habitude, de suivre ça aussi nombreux, comme d'hab, c'est très très cool. Je sais qu'il y en a certains, et je l'ai vu euh, dans le chat, hein. vous êtes venus <rire> après la victoire du Maroc, Youhou, on s'en rappelle. Donc je vous rassure, si vous n'avez pas pu suivre la première partie de l'émission, ça va aller sur ma chaîne YouTube dès ce soir ou demain, euh, très tôt, euh, enfin vers midi, un truc comme ça. Donc vous pourrez tout regarder gratuitement, ça fait plaisir. Même mes rediff Twitch sont gratuites, donc euh, dès qu'on va couper le live, vous pourrez vous rattraper ça. Et le mot grand cœur. Voilà, le mot grand cœur. On essaye, en tout cas, on essaye. Zachary, terminé pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, il me semble avec l'or si je dis pas de bêtises, oui c'est bien avec l'or et on se retrouve aussi dans 30 minutes sur Popcorn donc on enchaîne, merci à vous d'avoir suivi et je vous souhaite une bonne fin de soirée, Ciao, ciao les amis bisous